Euh, alors cette invitation elle fait suite à un sondage qui a été réalisé euh, l'an dernier au sein de l'établissement euh, au sein des élèves de avec les élèves de l'école euh, en fait qui ont fait savoir leur inquiétude euh, voire leur angoisse euh, liée au changement climatique euh, ainsi que leur volonté d'être formés davantage à ces enjeux euh, Alors euh, bonsoir monsieur Jean Covici donc euh, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation euh, à l'école euh, Pour vous présenter rapidement euh, l'issue de vos études à Polytechnique euh, vous avez développé le bilan carbone euh, pour les entreprises au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Euh, puis en 2007, vous avez confondé avec euh, Alain Grandjean, euh, Carbone 4, qui aide les entreprises à faire leur transition énergétique. Vous êtes également euh, président du Shift Project, qui est un think tank euh, qui promet une économie euh, décarbonée et euh, qui a tout récemment publié un livre intitulé euh, « Climat, crise, le plan de transformation de l'économie française ». Enfin, vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat et professeur aux mines de Paris. Alors, euh, votre prise de parole sera suivie d'un bref temps d'échange avec euh, deux membres d'Interfair euh, qui organisent cette conférence, euh, ainsi que d'un temps d'échange avec le public. Donc, je vous invite à poser euh, vos questions. Euh, je rappelle que celles et ceux qui nous suivent sur le live YouTube euh, pourront poser leurs questions dans le chat. Donc, euh, on vous remercie encore une fois d'être venu. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Alors, les questions vont peut-être démarrer tout de suite. Si planche ne s'affiche pas. <rire> il y a peut-être un bouton à tourner. Voilà, pendant que la régie résout ses problèmes, je suis désolé pour le retard, mais c'est euh, il est pour partie dû à moi, euh, parce que je suis parti un tout petit peu trop tard, et pour partie dû à la RATP. Euh, <rire> qui a jugé bon de programmer 4 RER de suite, qui ne voulait pas s'arrêter à l'EZR. Voilà. Bon, manifestement, on a trouvé le bouton de la lumière, mais pas celui du vidéoprojecteur. Il n'y a pas de signal là-haut ou Ah. Chose. Ah moi je... oui oui. Exemple, ok, alors ça devrait fonctionner ça. Okay. Je, peux, je peux le... Éventuellement, ouais. Regardez ça. Ok, alors... Ouais, moi, je, moi, pour moi il a détecté une vidéo proche parce qu'il n'est pas dans sa résolution habituelle. Ouais, c'est ça. Donc on va déconnecter, reconnecter. Bon. On va voir s'il se passe quelque chose là-haut. Ok, donc là il, a, il, vous a bien, il vous a bien détecté, donc on va attendre qu'il vous, qu vous prenne. et donc, on va bien se mettre en recopie, parfait. Bon, voilà. OK, c'est parfait. Là, vous pouvez lancer. Voilà. Euh. Voilà, ah ben c'est bon. Parfait. Euh, alors, dans toutes les podanes euh, et titres et honneurs, etc., qu'on a glissé tout à l'heure, on a oublié de dire que j'étais aussi auteur de BD, euh, ou co-auteur de BD plus exactement. Euh, en fait, la raison pour laquelle je commence par ça, c'est parce que s'il entraîne une OCDI, <coughs> cette BD, elle est directement, elle est directement euh, dérivée du cours que je fais au Mines. Euh, voilà, donc ce que je vais vous présenter ce soir, en fait, est un résumé partiel de ce que je fais au Mines, qui est partiellement résumé aussi, mais pas sous la même forme euh, dans cet ouvrage. Je vais donc vous parler un tout petit peu de climat et d'énergie, et je vais commencer par le climat, j'aurais pu commencer par l'autre, on peut toujours commencer une histoire euh, qui, a, qui a deux aspects par l'un ou l'autre des aspects. Pour vous dire que euh, cette histoire de changement climatique qui commence à euh, faire du bruit en ce moment, du bruit, peu d'action, beaucoup de bruit, euh, est en fait euh, la revisite récente d'une histoire qui a été scientifiquement comprise il y a très longtemps. En fait, l'effet le, de serre, euh, dont l'intensification est en train de provoquer en ce moment un début de dérive climatique qui va s'amplifier plus tard, est un processus qui a été identifié il y a deux siècles euh, par un physicien français dont le nom vous dit probablement un tout petit quelque chose, puisqu'il s'agit de Joseph Fourier. Euh, Fourier en 1824, donc il y a maintenant deux siècles moins deux ans, a publié un article dans une revue scientifique de l'époque parce que les revues scientifiques ont quelques siècles dans lequel il disait il y a quelque chose dans l'atmosphère qui fait que la température au sol est plus élevée que si ce quelque chose n'existait pas et il a appelé ce supplément de, de, de ce réchauffement euh, ou exactement l'effet qui provoquait ce réchauffement, l'effet de serre ici vous avez un, un, un article qui a été découpé dans un journal néo-zélandais la Nouvelle-Zélande il y a un siècle c'est quand même pas le centre du monde scientifique hein tout le respect que j'ai pour euh, les Néo-Zélandais et les Hobbits, euh, et qui vous dit, déjà il y a un siècle, euh, que la combustion du charbon, qui à l'époque était l'énergie fossile dominante, euh, était en train de déverser des grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère et qu'il allait en résulter un effet sur le climat. Donc vous voyez, cette information-là était déjà suffisamment connue dans le monde à l'époque pour qu'elle soit parvenue jusqu'aux oreilles euh, des trolls et autres orques. C'est quand même quelque chose qui se, qui se, qui se savait. Euh, C'est en 1896, du reste, qu'un chimiste suédois qui s'appelle Arrhenius, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, qui a eu prix Nobel en 1903, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que je vais vous raconter, a fait un petit calcul d'ordre de grandeur pour calculer de combien la température planétaire augmenterait si on doublait la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc vous voyez, il y a des bases scientifiques très anciennes euh, sur le changement climatique, et les principaux gaz à effet de serre sont connus depuis la première moitié du 19e siècle. Vous allez voir que ce qui a changé récemment, ce pas tant euh, de comprendre qu'il y a un effet de serre dans l'atmosphère et à quoi il est dû, c'est-à-dire à quel gaz il est dû, euh, mais euh, comment est-ce qu'on peut comparer euh, le réchauffement climatique qui pourrait en découler aux variations climatiques plus anciennes. Et donc, c'est à partir de cet élément de comparaison qu'on a compris que euh, le ciel allait peut-être nous tomber sur la tête pour reprendre une expression que vous avez peut-être déjà entendue. Alors, la perturbation climatique, d'origine humaine de la composition de l'atmosphère, elle démarre avec cette histoire-là qui est la série chronologique depuis un siècle et demi concernant les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors un gaz à effet de serre, là je vais dire un truc que normalement dans cette école vous devriez comprendre sans problème, c'est un gaz qui, est, qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. C'est ça la définition d'un gaz à effet de serre. Une raie d'absorption, vous voyez à peu près ce que c'est Oui, c'est bon euh, voilà, donc c'est un gaz dont les propriétés optiques font que dans l'infrarouge lointain émis par la surface de la planète, il a des raies d'absorption. C'est ça sa définition. Euh, en pratique, ça concerne des gaz qui sont au moins triatomiques, donc ni les gaz diatomiques ni les gaz monoatomiques de l'atmosphère ne sont concernés. Donc l'oxygène n'est pas concerné, l'azote n'est pas concerné, l'argon n'est pas concerné. Par contre, le CO2 qui est triatomique, la vapeur d'eau qui est triatomique, le méthane qui est pentaatomique, etc. Sont, sont, sont concernés. Donc ici, vous avez les émissions d'origine humaine de gaz à effet de serre euh, depuis, le, depuis un siècle et demi. On démarre en bas par le dioxyde de carbone qui est émis par la combustion du charbon. Euh, le charbon extrait de terre est brûlé, ou il sert à réduire du minerai de fer, mais enfin à ce moment, son carbone part dans l'atmosphère aussi, euh, et ça conduit à des émissions de CO2. Ensuite, vous avez le CO2 qui est issu du pétrole, euh, qui est pour l'essentiel brûlé, moins la petite partie qui sert à faire euh, les stylos en plastique, les banylons et euh, l'huile. Euh, donc en fait, tous les, tous, les, tous, tous les produits synthétiques, on va dire, euh, qui sont dérivés de la chimie organique. Ensuite, euh, vous avez la combustion euh, du gaz, qui a beau être naturel, qui est aussi une énergie fossile, donc qui possède du carbone, qui engendre des émissions de CO2. Au-dessus, vous avez la calcination du calcaire. Alors, la calcination du calcaire, c'est une bestiole bizarre. C'est la réaction chimique que vous avez dans les fours à ciment. Quand on prend du carbonate de calcium, donc CaCO3, et qu'on le chauffe au-delà de 1000 degrés, comme dans les indestructibles, là, euh, pour séparer la molécule en deux morceaux, de la chaux vive d'un côté, CaO, et euh, du dioxyde de carbone de l'autre, qui part dans l'atmosphère. Et la chaux vive dans le four à ciment, elle est mélangée avec d'autres poudres de perlimpinpin, de l'argile, de la marne, etc., pour faire le clincaire, c'est-à-dire le composant de base du ciment et donc les émissions de CO2 qui sortent du four à ciment parce qu'on a cassé la molécule de carbonate de calcium en deux sont là, dans cette petite partie violette. Après vous avez la déforestation qui consiste essentiellement sur Terre à couper et brûler euh, des surfaces où il y a de la forêt pour faire des champs, pour faire, pour faire des, <rire> des cultures plus exactement, pour les animaux, pour les voitures parfois, euh, pour les hommes. Euh, donc ça c'est la partie verte. En-dessus, vous avez les émissions de méthane. Alors, les émissions de méthane, elles ont une origine biologique pour partie, c'est euh, le processus de fermentation qu'il y a dans les estomacs des vaches, c'est peut-être que les estomacs des vaches, il y a quatre estomacs chez les vaches, donc elles sont très supérieures, la panse, la caillette, le feuillet et le bonnet, c'est avec ça qu'on fait les tripes, soit dit en passant, donc ce n'est pas les intestins. Eh bien, euh, les, dans, la, dans le, les estomacs et notamment la, panche, la panse pardon, des, des vaches, vous avez de la fermentation, qui engendrent des émissions de méthane. Vous avez également ça dans les rizières. Et enfin, vous avez également des émissions de méthane liées à l'exploitation des hydrocarbures. Soit quand on ventile les mines de charbon, c'est le méthane c'est le principal constituant du grisou et on évite que les mineurs se fassent sauter la figure. Euh, soit quand on exploite le pétrole, où il y a toujours du gaz, un, peu de, un peu de gaz dissous, part souvent dans l'atmosphère. Euh, soit quand on exploite du gaz et à ce moment il y a des fuites. Et enfin, tout en haut, vous avez d'autres gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, qui est un sous-produit involontaire de l'utilisation des engrais azotés. Euh, ainsi que euh, le, les fuites de fluides frigorigènes. Alors, vous voyez, ces émissions, depuis un siècle et demi, elles augmentent, elles croissent et elles embellissent. Et euh, une première remarque que j'aimerais faire, c'est que vous n'avez aucune innovation technique qui, euh, depuis que nous faisons des innovations techniques, a spontanément conduit ces émissions à baisser. De temps en temps, dans le discours que j'appelle « technophile », euh, un certain nombre de gens vous expliquent qu'on va plus tard mettre au point des innovations techniques et que la simple diffusion de ces innovations va conduire les émissions de gaz à effet de serre à baisser spontanément parce qu'on va faire des trucs très efficaces. Alors je ne sais pas si dans le passé on a fait des trucs très inefficaces, mais enfin on a fait plein d'innovations techniques, et aucune innovation technique n'a conduit les émissions à baisser spontanément. Vous voyez, le fait d'avoir de l'électricité, ça n'a rien changé, enfin les émissions continuent à monter. Euh, le fait euh, d'avoir euh, Internet, d'avoir des trains, d'avoir des gens dans les villes, euh, voilà. Donc en gros, rien de ce que nous avons pu mettre au point ces 150 dernières années, et même avant, n'a spontanément conduit à une baisse des émissions. Donc dire qu'à l'avenir... Il y a des choses qu'on va développer qui vont spontanément conduire à une baisse des émissions et probablement se leurrer. Hein, si on veut une baisse des émissions, il va falloir l'organiser avec des processus qui ne sont pas strictement techniques. Le principal gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère, nous l'humanité, c'est donc le dioxyde de carbone. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. La vapeur d'eau possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Mais les émissions humaines de vapeur d'eau sont totalement négligeables face aux émissions naturelles de vapeur d'eau. Puisque la Terre est une énorme machine à évaporer, euh, Alors, à part Kevin Costner dans un film dont je ne me rappelle plus le nom, là où on ne vit pas sur l'eau, hein. euh, on vit sur la Terre, donc on ne se rappelle pas que la Terre est essentiellement couverte d'océans. Mais comme la Terre est essentiellement couverte d'océans, c'est une grosse machine à évaporer, et les émissions humaines de vapeur d'eau sont négligeables par rapport aux émissions naturelles. Et par ailleurs, vous avez un processus d'épuration rapide de la vapeur d'eau dans l'atmosphère qui s'appelle la pluie, alors que vous n'avez pas de processus rapide d'épuration des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et en particulier du principal d'entre eux, le dioxyde de carbone. En effet, euh, le dioxyde de carbone est un oxyde, le dictionnaire est bien fait, et les oxydes, comme vous le savez probablement, sont des molécules extrêmement stables, hein, en tout cas sur Terre. Euh, un oxyde que vous utilisez absolument euh, tout le temps, sinon vous avez les pieds et les dessous bras qui sentent mauvais, s'appelle l'oxyde de dihydrogène, c'est-à-dire de l'eau, euh, et cette eau est présente sur Terre depuis des milliards d'années sous forme d'eau. Donc les oxydes adorent être sous forme d'oxyde et ils se trouvent très bien sous forme d'oxyde. Ils n'ont aucune envie de changer. Euh, et en fait, vous savez très bien que pour réduire un oxyde, c'est-à-dire pour enlever l'oxygène, il faut amener de l'énergie. Hein. Donc l'état stable de l'oxyde, c'est de rester comme oxyde. Eh bien, c'est exactement pareil pour le CO2. L'état stable du CO2, c'est de rester comme CO2. Et donc une fois qu'il est dans l'atmosphère, il n'a pas de processus spontané d'épuration. Il en a au contact du sol des processus d'épuration par la photosynthèse ou la dissolution dans les océans, mais au sein de l'atmosphère, il n'y en a pas. Du coup, les processus d'épuration de l'atmosphère en ce qui concerne le CO2 supplémentaire qu'on a pu y rajouter, sont extrêmement lents. Quand on rajoute un surplus de CO2 dans l'atmosphère, il met très longtemps à s'en aller, même après arrêt des émissions. Ici, si on est un tout petit peu concret. Vous avez ici un graphique qui vous donne l'évolution d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère après arrêt des émissions. Donc on émet, puis à T0, on arrête d'émettre. À ce moment, on a créé un surplus. Et bien, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'un siècle après arrêt des émissions, vous avez 40%, en fait, en fonction des incertitudes de modélisation, ça pourrait être 30 si on a de la chance, ça pourrait être quasiment 60 si on n'a pas de chance. 40% des, du surplus est toujours présent dans l'atmosphère. Donc, un siècle après arrêt des émissions, l'atmosphère présente toujours un effet de serre supérieur à l'effet de serre qu'elle avait avant qu'on démarre les émissions. Un millier d'années après arrêt des émissions, vous avez 20 à 25% du surplus qui est toujours là. Et 10 000 ans après arrêt des émissions, vous avez 10 à 15 du surplus qui sera toujours là. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que en ce qui concerne l'atmosphère terrestre, il n'existe pas, comme dans tous les bons jeux vidéo, de bouton reset qui permet de revenir au stade de départ. Ce que nous avons fait à l'atmosphère est indéfaisable pour partie pour au moins 10 000 ans. Dit autrement, moi, vous, vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et ainsi de suite vont vivre dans un climat qui ne ressemblera plus jamais au climat qui existait sur Terre avant qu'on démarre l'utilisation des combustibles fossiles. Plus jamais. Bien évidemment, euh, cette affaire-là euh, dépasse l'entendement puisque ça dépasse, comme je viens de vous le dire, une ou plusieurs vies humaines et ça dépasse également tous les pas de temps avec, avec lesquels on a l'habitude de gérer nos vies. Vous, par exemple, vous êtes rentré dans une école, je ne sais pas si tous les gens dans cette école savent très exactement ce qu'ils feront quand ils sortiront de l'école. Qui sait déjà très exactement ce qu'il ou elle fera J'en compte 3, 5, 7. Voilà. Donc à part ces long-termistes qui viennent de se dénoncer, tous les autres sont des court-termistes, et euh, vous gérez votre vie avec un pas de temps de quelques années, et puis euh, dans, bah ouais, dans quelques années, vous verrez bien ce que vous allez faire. Euh, je vais vous donner un autre pas de temps de quelques années, qui, est, euh, qui va se produire dans quelques mois, qui s'appelle une élection, une élection présidentielle. Eh bien, euh, l'homme qu'on va élire, ou la femme qu'on va élire, enfin probablement l'homme qu'on va réélire, euh, là c'est son deuxième mandat, il ne pourra pas faire plus, sera devenu de l'histoire bien avant, bien avant euh, que euh, ce problème trouve une solution. Donc le, le, les pas de temps avec lesquels on est habitué à gérer nos vies aujourd'hui dans un monde facile qui ne demande pas de se projeter très loin. Parce que euh, si la vie était très difficile, vous, vous auriez un truc euh, précautionneux, hein, donc vous verriez loin, vous organiseriez tout en conséquence, etc. Dans un monde facile, vous vous dites bon le monde est facile, donc mon univers de choix il est constamment large et donc c'est pas la peine que je m'emmerde à commencer à regarder ce que je vais faire dans 25 ans, j'ai bien le temps de voir venir. J'ai bien le temps de voir venir, c'est le cadre de réflexion d'un monde facile. Dans un monde pas facile, on raisonne pas comme ça. Voilà, donc c'est cette petite entrée en matière est pour vous dire que nous avons affaire à un problème de très long terme et euh, comme vous allez le voir, à peu près totalement irréversible à l'échelle d'une vie humaine non seulement irréversible, mais qui s'accélérera nécessairement à l'échelle d'une vie humaine. On rajoute donc du CO2 et autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on augmente l'effet de serre. Alors augmenter l'effet de serre, c'est donc augmenter l'interception du rayonnement infrarouge terrestre par les gaz à effet de serre. Du coup, si les gaz à effet de serre augmentent leur interception de l'infrarouge terrestre, ils vont chauffer l'atmosphère au niveau d'interception. L'atmosphère, une fois qu'elle a chauffé, elle va vouloir se mettre à l'équilibre thermique et donc elle va restituer le supplément d'énergie qu'elle a reçu en rayonnant de l'infrarouge. Et une partie de cet infrarouge retourne au sol. Donc plus vous opacifiez l'atmosphère aux infrarouges émis par la Terre, et plus la Terre reçoit en réponse des infrarouges supplémentaires qui viennent de l'atmosphère, qui a intercepté l'énergie et qui s'en débarrasse sous forme de rayonnement. C'est euh, quelque chose, encore une fois, ce que je viens de vous dire, qui est bien connu. Alors la question c'est de combien est-ce que ça chauffe. Ici, vous avez un graphique sur lequel le zéro de référence, c'est la moyenne planétaire sur la deuxième partie du XIXe siècle. Donc c'est 1850-1900, c'est donc une double intégrale géographique et temporelle de l'ensemble de la surface planétaire, enfin de la température moyenne, de l'ensemble de la surface planétaire et euh, l ensemble, un ensemble de 50 ans. Par rapport à ce zéro de référence, vous voyez qu'à la fin du XXe siècle, la température moyenne a déjà augmenté d'un degré. Alors, un degré sur le plateau de Saclay, on s'en fout un peu, mais ailleurs, on s'en fout pas tant que ça, parce qu'à un degré, vous avez déjà 15% des coraux qui sont morts. À un degré, vous avez déjà les hêtres qui commencent à souffrir en France, les épicéas qui commencent à souffrir en France, les chênes qui commencent à souffrir en France. Vous avez déjà des sécheresses exceptionnelles avec les 50 degrés qui sont dépassés de temps en temps. Vous avez des incendies absolument terribles qui se déclenchent en Sibérie, en Californie, en Australie, il n'y a pas très longtemps, où un tiers de la superficie française a brûlé vous avez des années où certaines récoltes baissent de 40%. Alors, vous, ça ne vous touche pas trop, pour le moment, parce que c'est local, ce n'est pas très grave, et si les patates ne poussent plus ici, elles poussent là, et comme on a plein de pétrole pour les faire venir de là où elles poussent, ça ne change pas trop le fait que vous mangiez des patates. Mais localement, ça commence déjà, cette affaire-là, à avoir des effets qui seraient beaucoup plus violents si on n'avait pas l'énergie abondante, j'y viendrai dans la deuxième partie de cet exposé, euh, et qui sont extrêmement discernables. Euh, il y a deux ans, le Rhin était à sec, par exemple, à la fin de l'été. Pas d'eau. Le Doubs, pardon, était à sec. Le niveau du Rhin était beaucoup plus bas. c'est le Doubs qui était à sec. Et le, le Rhin avait beaucoup baissé. Euh, vous commencez à avoir des trucs assez rigolos euh, qui feraient marrer vos ingénieurs, enfin, vos copains ingénieurs des ponts. Il euh, y a eu, il euh, y a quelque temps, un pont qui s'est écroulé en, en France à cause du changement climatique. comme ça, un pont, à cause du changement climatique Alors, la raison, la suivante. Vous savez, les piles de ponts, elles reposent souvent sur ce qu'on appelle des platiers c'est-à-dire euh, des surfaces planes qui sont souvent faites avec des billots de bois croisés euh, de telle sorte que la pile de pont ne s'enfonce pas dans le sol sous-jacent. Et ces billes de bois, euh, quand il n'y a pas de changement climatique, elles sont en permanence immergées dans la rivière que le pont franchit, ou dans la vase euh, sous-jacente. Et là, avec le réchauffement climatique, il y a des rivières qui se mettent à avoir des débits d'étiage qui sont tellement faibles que euh, le platier en bois, il est exposé à l'air pendant une partie de l'année. Du coup, il commence à pourrir, et au bout d'un moment, il y en a un qui a suffisamment pourri pour que la pile de pont qui était au-dessus s'écroule. Voilà, donc ça c'est un petit effet rigolo, j'y viendrai à la, à la fin, euh, montrant que euh, ça préfigure une partie de la conclusion, qui est qu'on ne verra pas venir à l'avance toutes les conséquences, mais bon, j'y reviendrai après. Donc à un peu plus d'un degré, on a déjà des conséquences très visibles. Et en fait, même si on arrêtait le réchauffement à 1,1 degré, une large partie des conséquences engendrées par ce surplus de température moyenne sont à venir. Elles ne sont, elles sont pas encore là, même avec une température qui n'augmenterait plus. Hein Ils sont à venir. Il y en a quelques-unes que j'évoquerai un peu plus tard. Donc vous avez euh, ici la température, l'évolution de la température jusqu'à la fin du XXe siècle et puis euh, et au début du XXIe et vous avez ensuite ce que ça pourrait être à l'avenir en fonction de la trajectoire d'émission que nous allons suivre. Donc la trajectoire d'émission tout en bas, j'en parlerai un peu plus tard, euh, c'est la trajectoire Accord de Paris, vous allez voir ce que ça représente en termes d'efforts et la trajectoire du haut euh, c'est une trajectoire dans laquelle on tape dans le charbon autant qu'on peut. Euh, donc c'est une civilisation électrique, parce que le charbon sert à faire de l'électricité, juste avec de l'électricité au charbon. Voilà, Ça peut être très très sale une civilisation électrique, hein, vous savez, il suffit de faire de l'électricité de manière très très sale, il ne pose aucun problème. Ce que vous pouvez remarquer sur ce graphique, c'est euh, quelque chose qui est évidemment pas rassurant, c'est que entre j'appuie très fort sur la pédale de frein, qui est le scénario Accord de Paris, et je m'en fous, je tape dans le charbon, c'est-à-dire le scénario haut que vous avez là, sur les 20 années qui viennent, il y a très peu de différence. Il y a très peu de différence. Une autre Or, comme vous allez voir que le scénario Accord de Paris est probablement le maximum, maximum de ce qu'on peut imaginer comme effort collectif, parce que vous allez voir ce que ça représente, c'est une autre manière de dire que quel que soit le niveau de l'effort que nous allons faire dans les 20 prochaines années, quel que soit ce niveau, nous allons avoir une évolution, une dérive climatique qui va être à peu près la même. Je vais vous le dire autrement, le changement climatique, c'est une voiture où quand vous commencez à appuyer sur la pédale de frein, la première chose que fait la voiture, c'est de continuer d'accélérer pendant au moins 20 ans. C'est ça, le réchauffement climatique. Alors pour avoir une petite idée de quelques conséquences possibles dans cette affaire, ici, vous avez une carte qui vous donne, avec un réchauffement de 5 degrés par rapport à l'air pré donc on est vraiment dans le haut de la fourchette, euh, ou 4 degrés par rapport à maintenant, euh, le nombre de jours par an où les conditions extérieures sont mortelles, ou potentiellement mortelles, pour les gens qui sont sur place. Alors, pour que les conditions extérieures soient mortelles par excès de chaleur, il faut que soient réunies les deux conditions suivantes. Un, que la température de l'air soit supérieure à la température de votre peau de telle sorte que vous ne puissiez pas évacuer de chaleur par contact avec l'air, et deux, que l'air soit saturé en humidité, de telle sorte que vous ne puissiez pas évacuer de chaleur en transpirant. Puisque si l'air est saturé en humidité, vous ne pouvez pas évaporer d'eau à partir de votre peau, donc vous ne pouvez pas perdre de la chaleur par évaporation, hein, par chaleur latente. En pratique, ça revient à dire que c'est le nombre de jours par an où, euh, dans les régions concernées, l'air est saturé d'humidité et la température externe supérieure à 35 degrés. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre de régions dans le monde, où il y a à peu près 2 milliards d'habitants qui vivent aujourd'hui, où euh, ces conditions sont réunies, allez, on va dire, plus de 150 jours par an. Ça veut dire qu'en particulier, pendant plus de la moitié de l'année, on ne peut pas aller dehors pour mener des travaux dans les champs, par exemple. Un peu compliqué de faire de l'agriculture en restant à l'intérieur euh, en permanence. Alors, si ce genre de conditions se matérialisent, euh, vous comprenez bien que les gens sur place ne vont pas rester sur place, parce qu'en général, les gens n'ont pas très envie euh, d'attendre euh, sagement de mourir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont une partie d'entre eux, eux va mourir et une partie d'entre eux va se déplacer, de proche en proche. Et quand vous avez, euh, comme ça, quelques centaines de millions d'individus, voire quelques milliards d'individus qui ont envie de bouger, en général, ça fait quelques remous. Euh, ils n'ont pas nécessairement besoin de venir jusqu'en France pour que ça fasse des remous. Hein, ils peuvent commencer à se taper dessus entre eux, puis après les conflits euh, se déplacent de proche en proche. Enfin, je veux dire, ça ne euh, pose euh, pas de problème. L'élévation de température que nous allons avoir ne va pas se répercuter de manière homogène. Souvent, quand on pense euh, que le climat se réchaufferait de 2 degrés, on se dit « bon, bah, c'est pas très grave, les températures vont se réchauffer de 2 degrés la nuit, le jour, l'hiver, l'été ». Donc, au lieu de faire euh, moins 3, il fera moins 1, bon, c'est pas très grave. Euh, au lieu de faire 28 degrés, il fera 30 degrés, c'est pas très grave, euh, etc. Puis ça va être comme ça partout. Alors, en fait, c'est pas du tout ça qui va se passer. Euh, L'élévation de température va être beaucoup plus marquée sur les continents que sur les océans, qui ont plus d'inertie thermique va être beaucoup plus marquée aux hautes latitudes que près des tropiques, pour, des raisons, euh, euh, don, don, enfin, pour plusieurs raisons, dont sigma T4, donc en cause du rayonnement du corps noir, euh, et, euh, vous, et des rétroactions locales. Euh, donc vous allez, et par ailleurs, vous allez avoir des fluctuations, le système va devenir plus fortement oscillant, de telle sorte que vous, avoir des, vous allez avoir pardon, des épisodes de chaleur extrême qui vont augmenter beaucoup plus vite que la moyenne. Et c'est ce que vous dit ce graphique, il vous dit par exemple que dans un monde qui se réchauffe à 4 degrés, euh, vous voyez là, euh, en ce qui concerne les canicules qui aujourd'hui un temps de retour tous les 50 ans, bah vous allez en avoir quasiment 50 fois plus. Donc c'est euh, quelque chose qui... Euh, les, les canicules vont augmenter beaucoup plus vite que l'élévation moyenne de température. Hein, beaucoup plus vite. Les précipitations vont également se modifier. Et en fait, les précipitations vont se modifier euh, essentiellement en suivant la déformation d'une convection à large échelle que vous avez dans le système climatique, euh, qui s'appelle les cellules de Hadley, et qui en gros consiste en une, euh, un air ascendant avec de fortes précipitations à l'équateur et, et des zones de subsidence, c'est-à-dire un air descendant au tropique avec euh, du coup un air assez sec. Donc, une espèce de, de, grande, de grande convection à large échelle. Et dans un climat qui se réchauffe, ces cellules vont se déformer et remonter vers les pôles. Ce qui veut dire que le climat euh, de type tropical, euh, et en particulier la sécheresse de type tropical, va remonter vers, euh, un peu vers les moyennes latitudes. Et là, vous voyez en particulier l'évolution des précipitations sur le pourtour du bassin méditerranéen, dont vous voyez qu'elles vont baisser. Euh, c'est aussi le cas sur une partie de, de l'Amérique du Nord. Euh, c'est le cas sur une partie des zones, euh, Voilà, là on s'en fout, il y, a des Afri, il y a des Australiens, pardon, euh, en Afrique du Sud, euh, où, où vous avez probablement déjà vu passer des informations comme quoi dès à présent, il y a des épisodes de sécheresse intense et des problèmes d'accès à l'eau et du rationnement d'eau. Euh, voilà, donc ça, c'est l'évolution des précipitations. Alors, même motif, même punition, les précipitations ne vont pas évoluer de manière continue, il va y avoir une augmentation des épisodes plus intenses, et ça, ça ne fait pas non plus notre affaire, parce que si vous avez des précipitations qui augmentent en moyenne, mais que toute la flotte nous tombe dessus en trois épisodes dans l'année, et que le reste du temps, il ne pleut pas, vous comprenez bien qu'en ce qui concerne la recharge en eau des sols et la bonne santé des écosystèmes, ce n'est pas vraiment le genre de truc qui nous intéresse. Si vous regardez ce qui se passe dans le sud de la France, pour prendre un exemple récent, à l'automne dernier, vous avez eu des trompes d'eau, et là, ça fait un mois et demi qu'il pleut plus. Il pleut aujourd'hui alors ça faisait un mois et demi qu'il ne pleuvait pas. Euh, mais, vous avez, mais vous avez un... Enfin voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, euh, il, il, depuis le 1er janvier, il ne pleuvait pas. Donc vous avez un, un, une grande variabilité euh, des précipitations. Euh, et cette variabilité va... Enfin, euh, vous allez avoir une augmentation plus exactement de la variabilité des précipitations. Et donc une plus grande difficulté dans un certain nombre d'endroits euh, pour les sols à se recharger en eau. Si on combine donc les précipitations qui vont devenir plus variables, des endroits où il va moins pleuvoir et le fait que l'évaporation va augmenter dans un climat qui se réchauffe, vous avez beaucoup beaucoup de sols sur terre qui vont devenir plus secs. Donc là vous voyez que la quasi-totalité de l'Amérique va devenir plus sèche, sauf une petite partie du nord de l'Argentine et du sud du Brésil, et l'Alaska et une partie du nord du Canada. Tout le pourtour du bassin méditerranéen va devenir beaucoup plus sec, donc ça, ça nous concerne, nous, le sud de l'Afrique. Euh, une large partie de l'Australie, une bonne partie de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, enfin tout ça, c'est quand même des endroits où il y a un peu de monde. Euh, L'Inde serait éventuellement mieux lotie, mais si c'est une mousson beaucoup plus intense, avec derrière une sécheresse, une, une saison sèche beaucoup plus forte, ce n'est pas nécessairement quand même une bonne affaire pour les écosystèmes. Donc vous voyez qu'on va avoir une perturbation importante euh, du cycle de l'eau, et évidemment l'eau c'est la base de la vie, euh, donc si l'accès à l'eau est plus difficile, les écosystèmes, l'agriculture, donc les hommes, et les animaux vont souffrir. Vous avez déjà, c'est pour partie du au stress hydrique, euh, les écosystèmes naturels qui ont commencé à souffrir un peu. Sur ce graphique, vous avez un code couleur, qui est euh, que quand la zone est colorée en vert, cela signifie que d'une année sur l'autre, la photosynthèse augmente. Alors la photosynthèse peut se mesurer, euh, du reste certains d'entre vous iront peut-être travailler là-dedans, euh, par euh, observation infrarouge euh, des surfaces dans lesquelles il y a de la végétation. Euh, parce que l'activité photosynthétique euh, modifie le rayonnement infrarouge qui est envoyé par la surface en question. Donc avec des analyses de ce rayonnement, on peut euh, recalculer l'activité photosynthétique. Donc là, euh, donc c'est des observations par satellite, donc là vous voyez euh, que jusqu'à l'an 2000, d'une année sur l'autre, la photosynthèse avait tendance à augmenter parce qu'une atmosphère plus riche en CO2, c'est comme dans les serres à tomates nantaises, hein, euh, c'est miam miam pour les plantes, donc elles euh, ont plus à manger, et les conditions climatiques restaient favorables pour que les plantes fassent miam miam. Là, vous avez euh, toujours plus à manger euh, pour les plantes, sauf que les conditions climatiques ne sont plus du tout réunies pour que les plantes fassent miam miam, elles fait, en fait elles font miam miam de, moins, de plus en plus difficilement parce que, euh, alors ce que vous, vous, vous le constatez, parce que là où c'est rouge, c'est que la photosynthèse diminue d'une année sur l'autre, euh, et la raison euh, vraisemblable à cette affaire-là, c'est un, un, un début de stress hydrique euh, dans lequel dans sont placés les écosystèmes qui les empêchent euh, de, de, de proliférer, enfin, ou de prospérer plus exactement, proliférer, c'est pas terrible. Ceci allant avec cela, euh, les espèces cultivées vont également souffrir. Euh, les rendements agricoles, euh, on s'attend à ce qu'ils baissent euh, dans euh, beaucoup de régions du monde et pour beaucoup de cultures. Et vous avez ici un graphique qui a été publié par le GIEC il y a maintenant euh, presque trois ans et qui vous donne pour un certain nombre de conséquences l'ampleur de la conséquence en question en fonction du réchauffement global. Et ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est la, la, la barre de droite. Sachant que le code couleur euh, va du jaune quand c'est, on va dire, euh, pas méchant, donc gérable, et pas répandu, donc local, à des conséquences qui sont largement répandues et euh, pas gérables quand le code couleur est en violet. Et donc là, vous voyez qu'à partir de 2,5 degrés, on rentrerait aux connaissances du moment, parce que si on n'a pas de chance, c'est plus tôt, si on a de la chance, c'est plus tard. Hein. Aux connaissances du moment, on rentrerait à partir de 2,5 degrés et demi dans une insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Et une insécurité alimentaire généralisée, ça veut dire que les gens se révoltent un peu partout. Donc l'insécurité alimentaire généralisée, c'est l'instabilité politique généralisée, et c'est dans beaucoup d'endroits, euh, moins de démocratie, voire plus de démocratie, euh, et la guerre. En général, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez avoir également une augmentation du risque d'incendie. Euh, dans un climat qui va devenir plus chaud et plus sec, euh, donc euh, pour aller rapidement à la, fin de la conclu... enfin, à la conclusion de cette slide, euh, dans la deuxième moitié du XXIe siècle, la forêt de Fontainebleau pourrait être inflammable comme euh, l'arrière-pays soit euh, aujourd'hui. Les phénomènes extrêmes vont s'intensifier, euh, les ouragans, le, la, la, la fréquence euh, des ouragans, pour le moment il n'y a pas de conclusion claire, euh, leur zone de survenance, il n'y a pas de conclusion claire non plus. Par contre, là où ils surviennent, on s'attend à ce qu'ils deviennent de plus en plus intenses. Et en fait, c'est déjà ce qu'on constate dès à présent. De 1974 à 2010, de mémoire, la, la part des ouragans de catégorie 4 et 5 a doublé dans l'ensemble des ouragans dans le bassin atlantique. Donc le nombre total d'ouragans est resté à peu près stable. Par contre, la part des ouragans les plus violents a doublé. Aujourd'hui, on assiste à des phénomènes d'intensification à toute vitesse des ouragans qu'on ne voyait pas euh, il y a euh, ne serait-ce qu'une ou deux décennies. Ça veut dire qu'un ouragan est capable de passer d'une catégorie 1 à une catégorie 5 en l'espace de 24 heures, hein, euh, ce qui avant était quelque chose qu'on n'observait pas, etc. Alors, il y a une raison physique de base, à ce que ce soit pas étonnant que ce genre de choses surviennent, c'est que euh, les ouragans sont mis en route quand vous avez un océan de surface qui est très chaud, alors que la stratosphère est un endroit qui est très froid. Donc vous avez donc un gradient de température entre la surface et le haut de la première couche de l'atmosphère, qu'on appelle la troposphère, qui est très important. Du coup, à cause de la thermodynamique, ça vous fait des mouvements convectifs qui sont très puissants. Et ces mouvements convectifs très puissants vous engendrent des phénomènes intenses, enfin des phénomènes extrêmes, euh, plus violents. Pour ceux d'entre vous qui font du parapente ou du planeur, ou tout simplement qui vont se balader en montagne d'été, euh, vous savez que les cumulonimbus, euh, c'est plutôt des nuages d'été, et c'est des nuages qui font suite à des mouvements convectifs puissants, parce que l'été, la stratosphère est à peu près toujours à la même température que d'habitude, par contre, le sol est beaucoup plus chaud que d'habitude. Hein. Les nuages d'orage en hiver, c'est quand même assez rare. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Euh, eh bien, c'est exactement la même chose pour les ouragans, euh, avec, une surface, avec un océan de surface qui va se réchauffer, une, stratos une stratosphère qui va en plus se refroidir, parce que... Dans le cadre du réchauffement climatique par supplément d'effet de serre, la stratosphère se refroidit. C'est une conséquence du fait que la basse atmosphère se réchauffe parce qu'elle a intercepté plus de rayonnement. Du coup, il y en a moins pour aller réchauffer la stratosphère, pour aller la réchauffer par le bas. Euh, donc, vous allez avoir un gradient de température qui va avoir tendance à augmenter. Et donc, c'est assez logique que les modèles vous disent que les, ph les phénomènes extrêmes vont s'intensifier. Le niveau de l'océan va monter. Alors, il va monter d'abord parce que quand on chauffe l'eau, elle se dilate et que l'océan étant une grande baignoire, si vous chauffez l'eau de la baignoire, le niveau de l'eau monte. Et la deuxième raison pour laquelle le niveau de l'océan va monter, c'est que le réchauffement climatique va faire fondre des glaçons qui sont posés sur Terre. Les glaciers des moyennes latitudes, euh, la Cordillère, les Alpes, etc., L'Oural. et euh, également des gros glaçons qui sont posés euh, en haut et en bas quand on regarde la map monde à savoir l'antarctique et le groenland alors si l'antarctique et le groenland commencent à fondre de manière accélérée voilà le genre de courbe qu'on pourrait suivre au 21e siècle euh, sinon on sera dans le demi mètre au mètre mais les gros glaçons ont commencé à fondre hein, ou plus exactement à se désagréger le groenland a commencé à fondre et maintenant c'est un phénomène qui va s'amplifier quoi qu'on fasse à cause des rétroactions positives que vous avez sur place l'antarctique de l'ouest qui est cette partie de l'Antarctique, euh, connaît actuellement euh, un vélage d'iceberg accéléré, c'est-à-dire que les glaciers qui sont les glaciers dits émissaires, en particulier le glacier Twaites, celui qui est en tour rouge, euh, ils ont commencé à fluer de manière accélérée vers la mer, et c'est dû au fait que l'Antarctique de l'Ouest est un vaste château de cartes de glaciers arc les uns contre les autres, et l'ensemble est posé sur un socle sous-marin. Ce qui veut dire que quand la mer se réchauffe et monte un peu, ça vient grignoter par en dessous, les langues de glace, et quand ça les grignote de manière accélérée, les langues de glace se désagrègent de manière accélérée et après, euh, ce y a, la partie de la glace qui est au-dessus va de manière accélérée vers la mer. Il y a une instabilité sur cette Antarctique de l'Ouest ainsi qu'une instabilité sur la partie euh, qui est là de l'Antarctique de l'Est qui pourrait combiner au Groenland, amener l'océan à monter jusqu'à 15 mètres en l'espace de quelques siècles. Et ça les coups sont peut-être partis, même si demain matin, on appuie très très fort sur la pédale de frein, parce qu'il y a des études scientifiques très récentes qui ont montré que dans le passé, quand ce genre d'instabilité commençait à se déclencher, après, à climat constant, elle ne s'arrêtait plus euh, jusqu'à ce que euh, l'océan ait gagné quelques mètres d'élévation. Voilà, donc euh, Voilà une petite surprise, par exemple, qui va peut-être arriver à nos descendants, euh, on ne sait pas, euh, et euh, pareil, dans les papiers scientifiques qui ont été publiés récemment, euh, la, la, le laps de temps sur lequel ça pourrait survenir est une inconnue. Est il y a des gens qui disent plusieurs siècles, et des gens qui disent peut-être moins d'un siècle, je ne sais pas. Voilà, c'est instable. La dérive nord-atlantique va se ralentir. Alors, la dérive nord-atlantique, c'est la partie du courant qui part des tropiques et qui remonte vers le Groenland, euh, et qui amène de la chaleur qui est additionnée au courant d'ouest, fait qu'il ne fait pas exactement le même climat en France qu'au Québec, où les hivers sont un peu plus rudes. Euh, cette dérive nord-atlantique va significativement se ralentir. Aujourd'hui, elle fait 25 millions de mètres cubes à la seconde. Ça s'appelle des Sverdrup, SV. Euh, et elle pourrait en perdre 5 à 10 euh, dans le siècle qui vient. Voilà. Elle a commencé à se ralentir aussi. C'est aussi quelque chose qui se mesure. Quel effet sur le climat européen C'est difficile à dire. Il y en aura un, mais c'est difficile à dire. L'océan est en train de s'acidifier parce qu'il est en train de reprendre une partie du CO2 que nous mettons dans l'atmosphère, et quand vous dissolvez du CO2 dans l'eau, l'eau s'acidifie. C'est pour ça que le CO2 s'appelait l'acide carbonique dans les romans de Jules Verne. Euh, c'est ça la raison. On pourrait continuer longtemps, il y a d'autres trucs qui sont identifiés, bon, je, vous, je, vous passe la, je vous passe la série. Euh, et bien évidemment, en bout de course, il y a nous. Mais identifier à l'avance tout ce qui pourrait nous arriver relève malheureusement de la gageur. Ce qu'on a appelé le printemps arabe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que vous êtes un peu jeune, euh, 2011, ça vous dit quelque chose Oui. Qui a conduit euh, à des troubles euh, sur la rive sud de la Méditerranée. Et puis du reste, a, dans le même temps, il y a eu le déclenchement de la guerre en Syrie, qui a aussi eu quelques petites conséquences, à un déterminant climatique. On peut l'expliquer ex poste, bien malin, qui aurait pu le dire ex ante. Euh, vous avez euh, en France des bâtiments qui commencent à se fissurer avec un phénomène qui s'appelle le gonflement-rétractation des argiles. Parce que quand les argiles sur lesquelles les bâtiments sont construits se gonflent quand il pleut et se rétractent quand il fait très sec, et il fait de plus en plus souvent très sec, ça fissure les murs des bâtiments qui sont posés dessus. En 2003, alors là pour le coup vous étiez vraiment très jeune. Il y a eu une très grosse canicule euh, en France euh, qui a tué 15 000 personnes au moment de la canicule. Alors, c'était des gens très vieux et très malades. Hein. C est, c est, en fait, l'espérance de vie, eux, ça a supprimé quelques mois d'espérance de vie aux gens qui sont morts, globalement. Ça a quand même fait beaucoup de bruit à l'époque. Euh, eh bien, euh, le principal dommage assuré euh, cette année-là, ça a été les bâtiments qui se sont lézardés à cause de la rétractation très importante des argiles qu'il y a eu à ce moment-là. Ce n'étaient pas les calamités agricoles qui ont fait l'objet de l'essentiel des dommages assurés. Pareil, euh, c'est un truc qu'on a vu arriver après coup. Quoi. Euh, personne n'avait correctement anticipé ça euh, dès le départ. Donc pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire ça C'est tout simplement parce que quand on essaye de déterminer les conséquences sur les sociétés humaines en bout de course, la seule conclusion raisonnable qu'on puisse tirer, c'est qu'on va avoir des surprises. Et que plus le temps passera, plus ces surprises seront amples, difficiles à gérer, et euh, nouvelles dans leur forme. Donc, laisser le problème climatique suivre son cours. Je vais vous donner un exemple parmi d'autres. Il euh, y a un fabricant de semi-conducteurs taïwanais qui a dû, l'année dernière, produire moins parce qu'il euh, pouvait moins prélever d'eau. Il y en a besoin de beaucoup d'eau pour produire des semi-conducteurs, euh, pour produire ces semi-conducteurs. Et du coup, il y a une pénurie de semi-conducteurs additionnés, enfin, avec le problème du Covid. Euh, qui a fortement augmenté le recours à des moyens comme ça pour communiquer Il aurait vous en savez quelque chose parce que vous avez probablement été claquemuré pendant un moment euh, et, bien, et, et, et ça payant mieux que les bagnoles vous avez eu entre le défaut de production et le changement euh, dû à une autre surprise le Covid, le changement d'affectation les, enfin, les constructeurs pardon, de bagnoles euh, ont perdu deux années de suite 25% de leur chiffre d'affaires oui, bon. voilà une surprise ils ne s'y attendaient pas vraiment. Euh, vos petits copains qui sont rentrés chez les consultants il y a 5 ans et qui faisaient des business plans de Stellantis euh, et euh, de Fiat, ils n'ont pas vraiment dit qu'ils allaient perdre 25% de leur chiffre d'affaires en Europe. Non, non, ils ont fait autre chose. Dans le... Voilà, il y a eu des surprises. Donc, une surprise, le dictionnaire est bien fait, c'est un truc qu'on ne voit pas venir à l'avance et qui perturbe nos plans. Eh bien, plus le temps va passer, et plus le changement climatique va nous infliger des surprises qui seront amples et désagréables. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc là, je vous ai donné quelques déterminants de ces surprises, mais la manière exacte avec laquelle elles vont s'exprimer, je suis bien foutu de vous la décrire, et personne n'est vraiment foutu de vous le décrire. Mais il y en aura. Si on veut avoir plus largement une idée de la déstabilisation que nous sommes en train de mettre en route, voilà, toujours avec le même zéro de référence, la température moyenne de la planète sur les 10 000 dernières années. Donc vous voyez que sur les 10 000 dernières années, entre euh, 8 000 ans avant la naissance de Monsieur Jesus Christ et euh, aujourd'hui, la température planétaire est restée à peu près stable, à un poil de degré près, d'accord, à peu près stable. C'est cette très grande stabilité climatique pendant 10 000 ans qui a permis de créer euh, l'institut d'optique et euh, autre chose moins indispensable, plus exactement qui a permis de créer la civilisation sédentaire sans laquelle il n'y aurait pas d'institut d'optique. Parce que l'institut d'optique chez les chasseurs-cueilleurs, c'est compliqué à faire. Il faut quand même rester quelques années au même endroit pour que ça marche bien. Donc, la civilisation sédentaire, pourquoi est-ce qu'elle est apparue Parce qu'à l'époque où évidemment on n'avait pas l'énergie abondante euh, et tout ce qui en a découlé, euh, il fallait que le climat soit stable pendant de très longues périodes pour que des hommes puissent s'installer quelque part et ils développaient des pratiques agriculturales qu'ils n'auraient pas été obligés de changer tous les 4 matins, parce que ça, ils n'auraient pas su faire. Donc c'est la très grande stabilité du climat qui a permis l'apparition de la civilisation sédentaire dont nous sommes les lointains descendants. Si je remonte plus loin dans le temps, nous sommes sortis de la dernière ère glaciaire, qui a culminé il y a 20 000 ans, en 10 000 ans. Et la déglaciation, c'est 4 degrés gagnés sur la moyenne planétaire en 10 000 ans. Quand on était en ère glaciaire, l'Europe ressemblait à ça. Donc là, il n'y avait pas l'institut d'optique en graduate school. Euh, il y avait quelques chasseurs-cueilleurs qui couraient derrière les mammouths et qui étaient bien contents quand ils en attrapaient. Hein. Donc la déglaciation, c'est juste... 4... Et à cette époque-là, la France était... Euh, il, y avait, il y avait 100 000 personnes en France. Hein. C'était ça, le, le nombre d'habitants qui pouvaient se nourrir avec ce que fournissaient les écosystèmes de l'époque. Donc la déglaciation, c'est 4 degrés en euh, 10 000 ans. Là, vous avez la hausse de température du XXe siècle. Et là, vous avez la hausse de température du 21e siècle avec même pas charbon à donf. Euh, là, c'est juste un smartphone par personne renouvelé tous les deux ans. Voilà. Ça suffit. Euh, donc, vous voyez, quelques degrés de hausse. Vous voyez qu'on est en train de parler d'une élévation de température qui est d'une brutalité inouïe par rapport à, aux variations naturelles du système climatique. Hein, d'une brutalité inouïe. Et je le redis, quand bien même on s'arrêterait là, on est encore très très loin d'avoir vu toutes les conséquences de ce que nous avons déjà fait. Hein nous n'avons pas encore vu toutes les conséquences de ce que nous avons déjà fait. Alors si on ne veut pas trop jouer avec le feu, il y a un truc maintenant qui s'appelle l'accord de Paris, et l'accord de Paris dit qu'il faudrait limiter l'élévation planétaire à 2 degrés, voire même 1,5, par rapport à l'ère pré-industrielle, je vous rappelle qu'on est déjà à 1,1, 1,2. Hein bon. Alors, comment ça marche cette affaire eh bien, ça marche de manière assez simple, enfin ou exactement ça se résume de manière assez simple. L'élévation de température planétaire est une fonction de la quantité, est une fonction à peu près linéaire de la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Ça a le bon goût d'être assez simple. À fin 2020, l'humanité avait déjà mis dans l'atmosphère 2300 milliards de tonnes de CO2, engendrant un réchauffement d'un peu plus d'un degré, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors si on veut jouer à la version basse de l'accord de Paris, 1,5 degré, hein, vous savez qu'une droite, sauf si elle est horizontale ou verticale, a la bonne idée d'être une bijection, donc on peut aller dans l'autre sens. Et donc si je limite mon élévation de température à 1,5 degré, eh bien ça veut dire qu'il faut que je limite les émissions planétaires, enfin les émissions de l'humanité, à 3 000 milliards de tonnes. Donc comme c'est 1,5 degré en 2100, c'est 3 000 milliards de tonnes d'ici à 2100, dont 2300 ont déjà été émises. Donc sur notre compte en banque CO2, il reste 700 à dépenser, d'accord 700 milliards de tonnes à émettre alors qu'on en a déjà émis 2300. Je vais vous le dire de deux manières différentes maintenant. La première manière, c'est de dire que sur les 80 ans qui restent d'ici à 2100, nous avons le droit d'émettre un tiers de ce que nous avons déjà émis en pratique pour l'essentiel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale donc sur les 80 ans qui viennent de s'écouler. Comme sur les 80 ans qui viennent de s'écouler, la population planétaire était en moyenne euh, de euh, 3 milliards d'individus, alors que pour le siècle qui reste à écrire, on va dire qu'elle sera en moyenne de 9, vous avez donc un tiers pour une population en moyenne 3 fois plus nombreuse, ce qui veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui, un bébé qui est né aujourd'hui, si vous avez un neveu, une nièce, né aujourd'hui, ou vous-même, ouais, peut-être, je ne suis pas au courant de tout, euh, eh bien, euh, ce bébé, il a le droit à sa vie durant, allez, en ordre de grandeur, au dixième des émissions que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont eues durant leur vie. Voilà, c'est ça, les 1,5 degrés. Le dixième. Dix fois moins pas 3% en moins, 10 fois moins. Si on veut jouer au euh, 2 degrés, eh bien, même motif, même punition, ça veut dire qu'on a droit à 3500 milliards de tonnes. Euh, donc là, mon bébé, il a droit au sixième euh, par rapport à ses grands-parents. Alors, je vais vous le dire autrement, ça veut dire que le rythme de baisse qu'il faut enclencher sur les émissions planétaires pour finir, pour mourir, pour échouer à 3500 milliards de tonnes en 2100, c'est de l'ordre de 5 par an, ce qui, conduit, ce qui peut s'exprimer de deux manières différentes. La première, c'est qu'il faut tous les ans répéter la baisse d'émissions qu'on a eue en 2020 l'année du Covid. Donc non seulement je ne vous déclaque pas, mais j'en rajoute une couche l'année d'après. Puis j'en rajoute encore une couche l'année d'après, etc. pour faire moins 5 par an tous les ans. Donc moins 5 par an, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'on a fait l'année du Covid pour que euh, le réchauffement soit limité à 2 degrés. Une autre manière de dire la même chose, c'est que les émissions doivent être divisées par 3 d'ici à ce que mes enfants, qui sont un tout petit peu plus vieux que vous, aient mon âge. Voilà, c'est une autre manière de dire la même chose. Donc vous voyez qu'on n'est pas en train de parler de pécadille, on est en train de parler de quelque chose qui est absolument massif au niveau des émissions. On allez me dire, il oh n'y ben, a qu'à le faire. Hein? WTF euh, divisons donc par 3 le niveau des émissions. Alors pour savoir euh, si WTF ou pas, euh, on va regarder d'où viennent les émissions. Vous avez ici un camembert qui vous décrit les émissions planétaires. 20% viennent des centrales à charbon. Donc les centrales à charbon, c'est le premier mode de production électrique dans le monde aujourd'hui, c'est un peu moins de 40% d'électricité mondiale. Euh, et euh, vous avez de l'ordre de 2200, enfin, où je m'y perds, 2300 gigawatts de centrales à charbon installées euh, sur Terre. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, le parc in électrique total installé en France, nucléaire, hydraulique, euh, tout, c'est à peu près 100 gigawatts. Hein, à peu près 100. Donc 2200 gigawatts de centrales à charbon dans le monde. 7% des émissions planétaires viennent des centrales à gaz, euh, plus marginalement des centrales à fioul. Donc la production électrique fossile... Elle représente un gros quart des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Ensuite, 4%, c'est le procédé euh, chimique euh, qui a lieu dans les fours des cimenteries, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, c'est l'émission de CO2 des cimenteries, plus l'énergie des cimenteries. 4%, c'est la fabrication du ciment. 12%, c'est les autres émissions directes de l'industrie, dans lesquelles vous avez encore 4% pour la fabrication de l'acier, 4% pour la chimie de base, et après, c'est tout le reste de l'industrie manufacturière. 5% c'est les émissions des bâtiments pour les chauffer, évidemment les émissions des bâtiments pour les climatiser ne sont pas là, elles sont dans la production électrique que vous avez là. Euh, les émissions des bâtiments pour les chauffer, euh, on ne chauffe pas par tous les bâtiments sur Terre, les bâtiments tropicaux ne sont pas chauffés par exemple, etc. Donc 5%. 14% c'est les transports, euh, dans les transports vous avez 6% pour les voitures, 4% pour les camions et 2 et 2% pour les bateaux et les avions, euh, en, ordre de, en ordre de grandeur. Et vous voyez donc que l'ensemble des moyens de transport, ça fait à peu près comme l'ensemble de l'industrie. 12 et 4, ça fait 16. Les moyens de transport, c'est 16. Ou encore, l'ensemble des moyens de transport, c'est moins que les émissions des centrales à charbon. Donc c'est important, mais il ne suffit pas de se passer de bagnole pour résoudre le problème. Plus que ça à faire. Les émissions des transports, c'est aussi moins que les émissions agricoles. Alors, d'où viennent les émissions agricoles J'en ai parlé tout à l'heure, c'est le méthane de la fermentation entérique et des rizières, et c'est le N2O euh, des engrais, 18%. Vous avez un gros 10% qui vient de la déforestation, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est un déterminant, enfin qui est un processus amont plus exactement de la production de nourriture. Ce qui veut dire que la production de nourriture au sens large aujourd'hui, c'est un tiers des émissions planétaires. Et ça, ça dépend essentiellement de deux choses, la taille de la population et la part de viande dans le régime alimentaire, enfin, ou la part de produits animaux dans le régime alimentaire. Vous avez aujourd'hui un milliard et demi de vaches sur Terre, par exemple, euh, dont la biomasse est à peu près égale à celle des hommes et des femmes, enfin de l'humanité. 7% euh, des émissions euh, viennent des fuites de fluides réfrigérants, des décharges, enfin voilà, de quelques autres processus euh, divers et variés. Alors voilà, il faut diviser ça par trois. Choisis ton camp, camarade. Où est-ce qu'on commence Voilà, c'est très exactement ça le problème auquel il faut s'attaquer à partir de maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on commence Et quelles en sont les contreparties sur nos modes de vie Parce qu'une bonne partie de ces émissions, donc là je vous ai dit pour l'agriculture, bah, les deux contreparties sur notre mode de vie, pour être très cash, c'est penser avant de faire des enfants et par ailleurs manger moins de viande, voilà, de première contrepartie, c'est pas mineur. Alors, manger moins de viande, ça vient heurter des traditions culturelles, mais on y arrive. Faire moins d'enfants, c'est compliqué. Ça vient heurter des trucs qui sont quand même pas du tout rationnels. Et une bonne partie des émissions viennent de l'utilisation de l'énergie. C'est pareil, il n'y a qu'à en consommer moins. Alors Pour savoir si c'est facile d'en consommer moins ou pas, on va regarder de quoi on parle quand on parle d'énergie. Alors, en ce moment, quand on parle d'énergie, on en parle beaucoup sous forme argent. Euh, ça ne vous aura pas échappé, euh, l'énergie ça coûte cher, euh, ça coûte cher pour le gaz, ça coûte cher pour l'électricité, ça coûte cher pour les carburants. Alors en fait, ça ne coûte pas cher. Euh, ça nous emmerde quand ça augmente, mais ça ne coûte pas cher. Voilà une entreprise, alors c'est concurrente de la RATP si l'on peut dire, euh, qui tire des trains. J'aurais pu mettre la RATP, du reste ça aurait été plus de circonstances. Pour tirer des trains, la SNCF a besoin de deux choses. Il y a besoin d'agents à la SNCF, c'est comme ça qu'on appelle les salariés, euh, et euh, le bulletin de paye plus les charges sociales des gens qui travaillent à la SNCF, c'est à peu près la moitié des charges de la SNCF. Et puis il y a besoin d'avoir de l'électricité et du carburant pour faire avancer les trains. C'est les trains qui avancent au carburant, hein, tous les TER au diesel. Eh bien cette énergie ne va coûter que 3% de ces charges à la SNCF. Alors, imaginons que le patron de la SNCF euh, se voit intimer l'ordre par le ministre de réduire ses coûts de 3 parce que quand même, les comptes de la SNCF ne sont pas équilibrés, ça fait des ordres. Alors, option A, M. Farandou, puisque c'est de lui dont il s'agit, vire 6 des gens. d'accord avec moi 50 de 6 ça fait 3 Il n'y a pas un train qui circule pendant deux mois parce que la SNCF se met en grève. Puis au bout de deux mois, bah, les trains recommencent à circuler parce que les gens qui travaillent à la SNCF ne peuvent, pas, ne peuvent pas rester un an sans bulletin de paye. un peu compliqué. Donc les trains recommencent à circuler, peut-être un peu moins, mais enfin... Option B, M. Farandou dit bah, « Très bien, j'arrête d'acheter de l'électricité et du carburant. Bah, » À ce moment, il n'y a plus de SNCF du tout, puisqu'il n'y a plus un train qui avance. On est d'accord Donc la part de l'énergie dans nos dépenses ne nous dit strictement rien sur le degré de dépendance de nos activités à l'énergie. Donc une très mauvaise manière de se tromper de débat quand on rentre dans un débat sur l'énergie, c'est de commencer par regarder ce que ça coûte. C'est le meilleur moyen de ne pas comprendre ce qui se passe. Alors, autre réflexe que nous entendons voilà, je vous ai dit tout à l'heure, ben si on émet trop à cause de l'énergie, il y a qu'à économiser l'énergie. Alors probablement qu'on n'a pas bien écouté jusqu'à maintenant, parce que l'énergie, on ne l'a jamais économisée depuis qu'on a commencé à s'en servir. En fait, on en utilise même de plus en plus. Euh, depuis qu'on a commencé à s'en servir. Euh, vous avez ici la quantité totale d'énergie utilisée par l'humanité depuis un siècle et demi. Et vous voyez que cette énergie n'a jamais cessé d'augmenter, là aussi malgré l'utilisation des trucs et des machins. Et vous voyez également que euh, l'énergie dont en ce moment on nous parle le plus, enfin dont on nous parle beaucoup, on va dire, euh, je n'ai pas, pas fait les statistiques sur Google, mais je pense quand même qu'on en parle beaucoup. Euh, C'est-à-dire euh, les nouvelles énergies renouvelables, qui sont donc l'agrégat du solaire, de l'éolien, euh, du marémoteur, euh, du houlomoteur, euh, du biogaz, de la géothermie, de l'énergie des vagues, que je n'oublie probablement rien. Euh, ça représente la petite aire rose que vous avez tout en haut, c'est ça que ça représente. C'est-à-dire quand même pas grand-chose dans l'approvisionnement énergétique mondial. Et non seulement ça ne représente pas grand-chose, mais vous voyez que l'augmentation de cette petite aire rose sur les 20 dernières années est beaucoup plus faible que l'augmentation du charbon, du pétrole et du gaz. Donc sur les 20 dernières années, les renouvelables, on en a beaucoup plus parlé qu'on en a fait. La réalité, c'est qu'on a, a continué à augmenter la quantité d'énergie fossile qu'on utilise et que l'essentiel de l'énergie qu'on utilise dans le monde est fossile. On va voir dans pas longtemps pourquoi. Alors, une autre réponse possible, c'est euh, nous allons euh, passer 100% renouvelable. Du reste, en ce moment, dans les débats présidentiels, il y a des personnes qui disent que c'est ça qui va se passer, que ça ne va pas coûter cher et que ça, le monde va être merveilleux. Alors, effectivement, le monde peut être 100% renouvelable, ça ne pose aucun problème, absolument aucun problème. Voilà, par exemple, un, un monde 100% renouvelable. Euh, ça ne pose strictement aucun, tellement aucun problème que pendant toute l'époque qui a séparé l'apparition de notre espèce... À partir des australopithèques, euh, puisque je ne crois pas en Dieu. Jusqu'à il y a deux siècles, nous avons vécu dans un monde 100% renouvelable. Et on est là, et bien là, vous êtes tous vivants dans cette salle, et moi aussi, donc l'espèce a très bien survécu, très très bien survécu dans un monde 100% renouvelable. Je parle de l'espèce. Est-ce que la totalité des représentants de l'espèce, maintenant que nous sommes 8 milliards, survivrait dans un monde 100% renouvelable, au surplus, dans une civilisation industrielle c'est ça la question à laquelle on vous répond oui un peu vite, et à laquelle moi je réponds pas une seconde. Pas une seconde. Donc on peut y revenir à 100% renouvelable. Pas une seconde, ça ressemble au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais je dis bien, pas une seconde. Hein euh, donc, euh, on y reviendra euh, s'il y a des débats. Et alors la bonne réponse, en fait, c'est que l'énergie, c'est la réponse D. C'est-à-dire deux choses. Un, ce n'est pas nous qui la consommons. Ce n'est pas nous qui la consommons. Personne dans cette salle n'a l'intention, enfin, sauf si vous voulez vous suicider, de euh, mettre ses doigts dans une prise électrique. Donc quand on dit que vous consommez de l'électricité, en fait, ce n'est pas vous qui consommez de l'électricité. C'est la machine à café, le lave-vaisselle ou l'ascenseur. Vous, vous ne consommez pas l'électricité. De même que vous n'avez jamais fait vroom-vroom en vroom buvant du pétrole. Hein, si je vous fais boire du pétrole, vous n'allez pas tout d'un coup courir à 130 km h bien. Peut-être que d'autres substances peuvent éventuellement vous permettre de faire ça, mais pas le pétrole. Non. Et si vous mangez du charbon, vous n'allez pas produire de l'électricité. Euh, le seul charbon qu'on mange pour les flatulences n'a pas cet effet-là. Donc euh, l'énergie, en fait, ce n'est pas vous qui la consommez. Euh, ceux qui consomment l'énergie, c'est votre costume d'Iron Man, que voici, et qui en fait n'a pas cette tête-là, qui a cette tête-là. Donc l'énergie, je vous résume, c'est la nourriture d'un costume d'Iron Man, dont vous voyez ici à quoi il ressemble pour de vrai dans le monde qui nous entoure c'est un costume d'Iron Man en pièces détachées et où chacune de ces pièces permet de démultiplier les facultés physiques de l'humanité par un facteur de dizaines, de centaines, de milliers, de millions parfois. Euh, c'est ça l'énergie, en fait c'est la bibine d'Iron Man ou les croquettes d'Iron Man qui ont permis au costume d'Iron Man que nous avons tous de démultiplier par des centaines nos propres facultés et, en particulier, notre puissance musculaire. Vous voyez cet engin-là, sur lequel certains d'entre vous travailleront peut-être, démultiplie par un facteur multiplicatif absolument hallucinant notre champ de vision et notre champ focal. On peut voir beaucoup plus loin qu'avec nos simples yeux. Ça permet également de voir des infrarouges que nous, on ne voit pas. Enfin, voilà, des ultraviolets, tout un tas de machins. Euh, voilà, donc ça, voilà un exemple, par exemple, un petit bout de notre costume d'Iron Man. Euh, cette pelle mécanique, là, elle démultiplie la puissance des muscles de l'ouvrier qui monte dedans par 10 000. Moyennant quoi, il peut terrasser de quoi construire un pavillon de banlieue en 24 heures. Alors que si vous faisiez ça avec des pelles et des pioches, ça prendrait un peu plus longtemps et ça coûterait un peu plus cher. Voilà, donc voilà, voilà un petit bout de notre, de notre costume d'Iron Man. Euh, qui est composé de machines extrêmement puissantes. Si vous montez, si vous faites 13 fois, 13 fois l'ascension de la tour Eiffel dans la journée à pied. Est-ce que quelqu'un a déjà fait 13 fois l'ascension de la tour Eiffel à pied dans la journée Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait une fois 5 fois Non. 13 fois. Donc 13 fois, vous faites 4000 mètres de dénivelé. Eh bien, si vous faites 4000 mètres de dénivelé dans la journée, avec votre corps qui fait un peu moins de 100 kg, 90 pour que le calcul soit juste, euh, vous allez faire euh, 4 x 9, 36, x G qui vaut à peu près 10, vous allez restituer une énergie mécanique de 3,6 mégajoules dans la journée, en faisant 13 fois l'ascension de la tour Eiffel à pied. 3,6 mégajoules, vous savez comme moi que c'est 1 kWh. 1 kWh, si vous mettez 10 heures à faire 13 fois l'ascension de la tour Eiffel, ce qui est pas mal, hein. Ça veut dire que vous mettez en gros trois quarts d'heure pour faire aller-retour pour chaque ascension. Donc vous êtes quand même bien entraîné. Hein bon. euh, eh bien, euh, vous aurez développé une puissance moyenne de 100 watts avec vos jambes pendant la journée. Donc une paire de jambes d'un sportif ou d'une sportive bien entraînée, ça a une capacité à développer une puissance, une durée un peu longue, d'environ 100 watts. Paire de bras, 10 watts. Un mixeur à soupe 4 paires de jambes. 400 watts quand vous appuyez sur le bouton. Un aspirateur, 10 paires de jambes. Un ascenseur, 50 paires de jambes. Un engin de travaux public, 10 000 paires de bras. Un camion, 4 000 paires de jambes. Le laminoir de fosse-sur-mer, 10 millions de paires de bras. Qui dit mieux euh, Une usine de phytosanitaire, une usine chimique, c'est pareil, des millions de paires de bras, etc. Donc voilà, vous avez une idée de la puissance des briques de notre costume d'Iron Man. Et notre costume d'Iron Man, avec sa bibine particulière, si je regarde en moyenne planétaire, il a démultiplié la puissance de nos muscles par un facteur de quelques centaines, 200 en gros en moyenne planétaire, avec une équivalence rustique. Et en France, ça se balade plutôt aux alentours de 600. Et dans cette salle, puisque nous savons tous que les élites se reproduisent et donc vous venez de milieu 10 CSP, on est plutôt à 1000. Hein donc votre mode de vie est le mien. Si nous n'avions pas les machines alimentés à l'énergie fossile sur Terre, il nous faudrait de l'ordre de 1000 esclaves pour avoir le même, qui fabriqueraient nos vêtements, notre nourriture, nos téléphones, nos moyens de transport, euh, etc. Ils les pousseraient, nos moyens de transport. Hein, il y a des chaises à porteurs avec 500 personnes dedans. Enfin, voilà. voilà en gros euh, le nombre d'individus qu'il faudrait avoir à notre service pour que nous ayons exactement le même mode de vie qu'aujourd'hui, dans un monde dans lequel nous n'aurions pas l'énergie fossile et les machines qui en bénéficient. Je vais vous le dire autrement, ça veut dire que si nous n'avons pas les machines et l'énergie fossile qui permet de les alimenter, la production économique mondiale, qui est essentiellement faite par des machines, puisqu'aujourd'hui c'est les machines qui font vos vêtements, qui font votre nourriture, qui font cet immeuble, qui a poussé comme un champignon en l'espace de quelques années, puisque quand j'étais sur le plateau là, il y a 35 ans, enfin 40 quasiment, je peux vous assurer qu'à part nous il n'y avait personne, tout ça pousse comme des champignons en ce moment, euh, eh bien, ce qui permet, euh, pardon, la production économique mondiale, si on n'avait pas les machines, ce qui a construit cet immeuble, c'est des machines, hein, des cimenteries, des aciéries, des grues, des toupies à béton, etc., que des machines, quoi. Les gens étaient là pour donner des ordres. Bon. Donc, si nous n'avions pas les machines, au premier ordre, le PIB mondial serait divisé par 100. Je peux vous dire que euh, M. Le Maire se ferait quelques cheveux blancs. Il en a déjà, du reste, mais il s'en ferait encore plus. Euh, donc, une autre manière de dire ça, c'est qu'aujourd'hui, la production économique, la valeur économique de tous les trucs et les machins que nous produisons, c'est essentiellement aux machines qu'on le doit. Et vous le remarquez, enfin plus exactement, ça se concrétise à travers cette courbe qui vous donne depuis 1965, un point par année, le PIB mondial, c'est-à-dire la valeur économique de tout ce qu'on a produit, en fonction de l'approvisionnement énergétique mondial, c'est-à-dire du parc de machines en service. Donc en gros, Dis-moi combien le monde consomme d'énergie, c'est-à-dire utilise de machines, je te dirai quel est ton niveau de vie. Alors là, vous comprenez que le seul pari gagnant de façon certaine, si on veut fortement baisser la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est de baisser le PIB, c'est de baisser le pouvoir d'achat. Donc quelqu'un qui est sérieux sur la promesse des deux degrés, ce qu'il doit promettre à la population, c'est de baisser son pouvoir d'achat. Ah ah, hein et voilà euh, en gros la même chose, mais euh, avec PIB versus CO2, euh, et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en gros, la seule chose qui marche, et vous, je, je le redis, il s'agit de diviser ça par 3 en 30 ans. Il s'agit de diviser ça par 3 en 30 ans. Mais la seule chose dont on soit absolument certaine qu'elle marche, si on divise ça par 3 en 30 ans, c'est de revenir là. Voilà, ça, ça marche. Tout le reste, c'est des paris. Peut-être qu'on va y gagner, peut-être que non. Peut-être qu'on va les gagner, peut-être que non. Et on ne jouera qu'une fois. D'accord Il n'y a pas dextra balle. On ne peut pas dire... Euh, ouais, enfin, j'avais mal calculé mon coup, je recommence. Non, non, c'est... Voilà, donc l'histoire des 19e et 20e siècles. Et puis je vais rapidement euh, m'arrêter pour laisser place aux questions. Euh, en gros, euh, c'est très simple. C'est euh, La planète Terre nous a donné plein de ressources, dont les combustibles fossiles. Je rappelle que comme toutes les ressources naturelles, ils sont gratuits. C'est-à-dire personne n'a rien payé pour que le pétrole se forme, de même que personne ne paye rien pour que le vent souffle. Donc la formation du pétrole comme la formation du vent, c'est gratuit. Comme la formation des océans, comme le fait que la neige tombe sur les Alpes l'hiver. Tout ça, c'est gratuit. D'accord C'est gratuit. Ouais. Donc le pétrole, le gaz et le charbon sont gratuits. Tout ce qui coûte, c'est d'aller les chercher. Donc c'est de payer des gens qui vont les chercher et de payer les gens qui ont la bonne idée d'être assis dessus pour qu'ils veulent bien vous le donner. D'accord C'est ça, mais ça n'est que des couilles. humains. Hein donc ça permet d'alimenter euh, des machines qui utilisent cette énergie, qui vont transformer tout le reste de ce qui nous tombe sous la main, qui va, ce qui va permettre de fabriquer tous les objets que nous avons à disposition, ce qui a totalement déformé le monde dans lequel on vit, parce que j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais il y, y a dans mon cours à ParisTech que vous pourrez retrouver, ou dans la BD que j'ai évoquée, vous avez également tout ça qui est expliqué. C'est-à-dire que la, la raison fondamentale à l'urbanisation du monde, c'est l'énergie abondante. La raison fondamentale à l'abondance alimentaire et l'abondance carnée, c'est l'énergie abondante. La raison fondamentale au fait que vous puissiez vous acheter aujourd'hui un t-shirt pour 5 euros, c'est l'énergie abondante. La raison pour laquelle on a tertiarisé tous les emplois et vous pouvez être chercheur, ingénieur comme moi, euh, avocat, prof, etc. et pas ramasser des patates, c'est l'énergie abondante, etc. Donc l'énergie abondante, partout où elle est arrivée, a déformé l'activité humaine exactement de la même manière. Industrialisation puis tertiarisation, Multiplication des échanges, mondialisation, euh, concentration urbaine, etc., et augmentation du pouvoir d'achat et baisse des inégalités. C'est partout la même histoire qui s'est écrite. Hein euh, et du reste, tout le temps libre euh, vient aussi du fait que c'est les machines qui bossent à notre place. Donc on a du temps pour les études, du temps pour les retraites, du temps pour partir en week-end, du temps pour partir en vacances et on bosse 35 heures dans la semaine. Enfin, vous un peu plus parce que vous serez cadre. Euh, mais globalement, tout ça aussi, c'est le fruit de l'abondance énergétique. Il y a deux siècles, il n'y avait pas de retraite. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas d'études longues. Tout ça n'existait pas. Je vous ai longuement parlé du goulet d'étranglement à l'aval. Euh, il y a un goulet d'étranglement à l'amont, ce qu'on appelle une voiture balai, c'est-à-dire que même si on se fiche du climat, il y a de toute façon une voiture balai à l'amont, qui est que les combustibles fossiles, il n'y en aura pas pour l'éternité. Il faut 4 à 400 millions, enfin 5 à 400 millions d'années pour former des combustibles fossiles par lente distillation à cause de la chaleur géothermique dans la croûte terrestre de résidus organiques. C'est comme ça que ça se forme et qui ont été enfouis par la tectonique des plaques. C'est comme ça que ça se forme, gaz, pétrole et charbon. Comme ça se forme, allez, en l'espace, pour dire les choses, euh, en ordre de grandeur, en quelques dizaines de millions d'années, vous comprenez bien que ça n'est pas renouvelable à l'échelle du siècle. Et donc à l'échelle du siècle, les mathématiques nous imposent qu'on va avoir nécessairement un maximum à l'extraction et un déclin irréversible derrière. En ce qui concerne le pétrole dit conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste et les sables bitumineux, l'Agence internationale de l'énergie a euh, craché sa valda, comme on disait quand j'étais jeune, en 2018, et elle a publié un rapport cette année-là expliquant que la production de pétrole, donc encore une fois, dite conventionnelle, était passée par un maximum et que ça allait se mettre à décliner derrière, et que ça avait déjà perdu, euh, quelques millions de barils le jour, parce que comme le pétrole est dominé par les anglo-saxons, ils ne peuvent pas compter ça en tonnes, ils comptent ça en barils par jour, voilà, comme ça. Euh, C'est aussi expliqué dans la BD pourquoi ils font ça. Euh, et à l'avenir, ça va continuer. Ici, vous avez une analyse qui a été faite par le Shift Project euh, sur les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont aussi les 16 premiers producteurs mondiaux, moins le Brésil et le Canada. Et pour ces 16 euh, pays, on regarde la production passée, vous voyez qu'elle est montée, elle est descendue après les chocs pétroliers. Il y a eu une... Vous voyez que les chocs pétroliers, c'est un changement de dérivé. Hein. Ça a monté à une vitesse absolument hallucinante. Ça ne pouvait pas continuer à ce rythme-là. Ça ne pouvait juste pas. Donc en fait, les chocs pétroliers, c'est une cassure physique liée au fait que le rythme de hausse c'était beaucoup trop rapide et qu'on n'arrivait plus à suivre. Ça a recommencé à augmenter, mais beaucoup moins vite. Là, vous avez le boom du Shell Oil aux États-Unis. Vous voyez ce que ça a rajouté hein. Euh, et ça, c'est les perspectives euh, à l'avenir de production de pétrole pour les 16 pays qui sont concernés, qui sont donc les 16 premiers fournisseurs euh, de l'Europe, dans lesquels vous avez tout le Moyen-Orient, la Russie, euh, la Norvège, euh, les États-Unis, etc. Euh, et cette analyse a été faite par deux anciens cadres dirigeants de Total, euh, pour le dire simplement, l'ancien patron de l'exploration et l'ancien patron de la production, en gros. Pas exactement les titres qu'ils avaient, mais c'est à peu près ça qu'ils faisaient. Et ils ont analysé une base de données de l'ensemble des gisements disponibles dans le monde et leur analyse est de dire ben voilà notre meilleur pari sur ce que va être la production de pétrole de ces 16 pays à l'avenir, sachant qu'une fraction de ce pétrole reste dans le pays pour nourrir la population domestique. Ce qui veut dire que la fraction du pétrole qui peut rentrer en Europe à partir de ces pays, elle baisse beaucoup plus vite que ça. Beaucoup plus vite que ça. Donc même si l'automobiliste français, vous et moi inclus, est pas content, de toute façon du pétrole il va y en avoir de moins en moins à mettre dans les voitures. De toute façon. De toute façon. Il va bien falloir faire avec. Si vous regardez euh, la zone OCDE, en fait, la zone OCDE, qui avait son approvisionnement énergétique qui augmentait très fortement, euh, là vous avez les chocs pétroliers, a vu son maximum euh, survenir en 2006. Alors là, peut-être que vous êtes, je ne sais pas si vous vous souvenez de 2008. Vous me rappelez quelque chose, 2008, c'est juste avant 2011. 2008, c'est ce qu'on a appelé la crise des subprimes. Euh, ou la crise de Lehman Brothers, euh, il se trouve que c'est arrivé comme par hasard au moment où l'approvisionnement pétrolier conventionnel est passé par un pic et où il y a eu un énorme choc pétrolier dans le monde puisque le prix du pétrole est passé en quelques années de 20 à 140 dollars le baril. Hein. Et c'est un effet, une conséquence directe du ralentissement de la production euh, qu'il y a eu à ce moment-là et du fait que pendant quelques années la production n'a plus augmenté avant que le oil prenne le relais. Mais ça n'a pas été suffisant pour faire en sorte que l'approvisionnement pétrolier de l'OCDE reparte à la hausse. En fait, depuis cette époque, il est orienté plutôt à la baisse. Et si je rajoute les autres énergies, charbon, gaz, euh, nucléaire, hydroélectricité et nouvelles renouvelables, vous avez quand même ici une courbe dont vous voyez qu'elle est concave. Donc sa dérivée seconde est négative. Et effectivement, c'est ce que vous constatez si vous regardez la variation de l'approvisionnement énergétique dans cette zone vous voyez que euh, l'approvisionnement, donc le parc de machines en service, augmentait rapidement, augmente moins rapidement, augmente moins, encore moins rapidement. Et là, maintenant, il s'est mis à se contracter. Alors, comme on fait un peu d'efficacité énergétique et qu'il y a des tas de trucs immatériels dans le PIB, la variation du PIB reste positive dans la zone, mais vous voyez également qu'elle diminue de plus en plus. Et donc, dans pas très longtemps, et pour l'essentiel de votre vie, euh, nous allons vivre dans un monde dans lequel l'évolution standard du PIB vrai, c'est-à-dire la vraie quantité de biens et de services qu'on a à notre disposition, va se contracter. Alors ça ne nous empêchera pas de faire un PIB faux qui continue d'augmenter si on veut, mais le PIB vrai, euh, et du reste peut-être qu'il faudra le faire pour des raisons psychologiques, euh, mais par contre le PIB vrai, lui, il va se contracter. Voilà, donc le monde dans lequel nous allons vivre est un monde dans lequel nous allons avoir progressivement moins de moyens pour gérer plus d'emmerdements. Bienvenue dans le 21e siècle. Donc, c'est exactement ce monde dans lequel on va vivre. Et donc, dans ce monde, il va falloir se creuser la cervelle pour savoir comment est-ce qu'on peut naviguer au mieux. Hein Parce qu'il ne s'agit pas d'être totalement désespéré ou de se dire, bon, bah euh, ouais, un revolver avec deux balles pour les maladroits euh, en sortant de la salle Donc, le, le sujet, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dans cette situation voilà. Et alors, le deuxième bouquin euh, dont je peux vous parler ce soir, euh, c'est le résumé d'un travail qu'on a entrepris au Chiffre Project depuis maintenant deux ans, avec euh, beaucoup de monde qui y a contribué et dont beaucoup d'ingénieurs. Euh, et on a fait dans tous les secteurs dans lesquels on propose un plan, un travail avec les acteurs du secteur concerné. Parce que euh, si on veut que le plan se mette en route et qu'il perdure, malgré les alternances politiques tant qu'il y en aura, eh bien ça veut dire qu'il faut que dans la population, c'est-à-dire dans les gens qui vont devoir faire, il y ait un consensus sur la direction prise. Hein? La seule manière qu'un dirigeant politique ou une dirigeante politique nouvellement élue ne prenne pas le contre-pied de ce qui se passait avant, c'est que la direction prise correspondait à un consensus très fort dans la population et à ce moment, le dirigeant ou la dirigeante nouvellement élue fait la même chose que le précédent ou la précédente. C'est comme ça que ça marche. En démocratie, c'est comme ça que ça marche. Dictature, non, mais en démocratie, oui. Et donc le plan que nous avons, euh, sur lequel nous avons phosphoré, qui est évidemment pas du tout abouti, il correspond à ce cahier des charges. C'est-à-dire, il correspond au cahier des charges qui est comment est-ce qu'en en en fonctionnant à l'économie, c'est-à-dire en ne s'imaginant pas qu'on va avoir une débauche de moyens pour lutter juste avec des armes technologiques contre le problème climatique, comment est-ce qu'on assure une diminution, exactement on aligne l'économie française avec une baisse de 5% par an des émissions planétaires. Voilà, c'est à ce cahier des charges qu'on essaye de répondre, et c'est dans cette direction qu'on essaye de partir. Et le, et le plan, il est purement physique à ce stade, on ne parle pas d'argent. La question qu'on s'est posée, c'est on a besoin de gens qui savent faire quoi, travaillant où, pour produire quoi, pour que euh, les émissions euh, dont dépend la France, notamment française, baissent de 5% par an. Voilà, c'est ça la question à laquelle on a essayé de répondre. Voilà, j'ai été un peu long, euh, mais euh, maintenant, euh, je répondrai volontiers aux questions. Bon, du coup, je veux bien que les questions soient jusqu'à 9h si vous n'avez pas trop faim. D'accord, super. Alors, je sais qu'il y a certains impératifs. Donc, pour celles et ceux qui voudront partir lors des questions-réponses, je vous invite à passer par derrière, s'il vous plaît. Merci. Merci, la régie. On va commencer, monsieur. On va commencer par vous poser quelques questions. Si vous voulez vous asseoir. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Covici, de nous avoir fait cet exposé, qui, je pense, nous a tous réellement sensibilisés aux défis énergie-climat. Euh, pour commencer, si vous le voulez bien, j'aimerais bien euh, reparler euh, du shift-projet que vous venez tout juste d'évoquer. Euh, Pourriez-vous nous détailler les principales lignes d'action que votre équipe a soulignées dans le livre « Climat, crise, le plan de transformation de l'économie française » et enfin, peut-être selon vous, quelles seraient les éventuelles limites d'un tel projet ce que je peux vous dire, c'est la façon dont on, enfin, par rapport à ce que je viens de dire, je complétais la façon dont on s'est attaqué au sujet. Donc on a pris une approche qui était sectorielle. Euh, en gros, on est reparti euh, d'usages ou de secteurs qui correspondent à ces usages. Par exemple, on a un usage qui s'appelle ce loger. Alors ce loger, c'est quoi C'est se protéger des, événements, enfin, des éléments par Parce que par exemple, en ce moment, dormir dehors, il y a des gens qui le font, on ne trouve pas ça très drôle. Euh, et euh, ça demande d'avoir des bâtiments, enfin des enveloppes qui nous protègent de l'extérieur puis tant qu'on a fait, tant qu'à faire ces enveloppes, on a mis à l'intérieur un certain nombre de trucs qu'on trouve très sympa euh, l'eau courante, l'électricité euh, et, et les l'épaisse pocket <coughs> on a d'autres usages, par exemple se déplacer, se nourrir, etc donc on est reparti dans le chiffre projet avec des usages et des secteurs qui correspondent à ces usages, donc, par exemple pour se nourrir c'est l'agriculture et l'agroalimentaire et on regarde dans ces secteurs avec l'aide des professionnels du secteur enfin deux professionnels du secteur pour être plus précis, pas nécessairement tous, euh, comment, quels sont les, les leviers qu'on pourrait actionner euh, pour que dans ce secteur-là, les émissions baissent à la bonne vitesse. La, le système de raisonnement est toujours le même, on part des flux physiques, puisque le changement climatique c'est un, un sujet de physique et l'énergie c'est un problème de physique. Euh, on, se, on se met sous contrainte de ressources, donc ça c'est le côté PIB qui ne peut pas croître indéfiniment, pas trop de métal, pas trop d'espace, etc. On ne dit pas qu'on va avoir tout ce qu'il faut sous la main. On a également un goulet d'étranglement sur les compétences, parce qu'il y a un autre facteur limitant, euh, c'est les compétences. Euh, et donc on ne peut pas déployer n'importe quoi à n'importe quelle vitesse sans avoir les compétences pour faire ça. Et on ramasse en premier, dans chacun de ces secteurs, les marges technologiques. Alors je prends l'exemple de la mobilité. La mobilité du quotidien est aujourd'hui essentiellement assurée en voiture. La marge technologique, c'est euh, je fais des voitures euh, électriques, plus légères, mais je ne touche pas à l'usage, je continue à faire 5 places, un coffre, euh, rouler à 130, euh, etc. Je ne touche pas à ça. Et puis je regarde ce que je peux ramasser avec ça. Et puis je me rends compte que je n'y suis pas pour diviser les émissions par 3 en 30 ans. Donc après, je vais actionner une deuxième marge, qui est ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire la réduction des usages. Alors il y a des domaines dans lesquels c'est plus facile que d'autres. Par exemple, dans les régimes alimentaires, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose de culturel. On est quand même au pays de la Daube, euh, du Bourguignon et, de, non, mais voilà, euh, et du Paris-Brest. Euh, et donc, euh, dire demain matin, on va manger que des lentilles, euh, ça prend du temps. Euh, Peut-être ce qu'on va finir par faire, mais je veux dire, ce n'est pas immédiat, parce que, parce que comme ça, il y a tradition. Mon charcutier, il ne va pas passer demain matin à vendre juste des pois chiches. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est... Voilà, euh, donc dans, dans le domaine de l'alimentation, la, euh, on ramasse ce qu'on peut en donnant des graines de lin aux vaches pour qu'elles pour quel rentrent moins, euh, mais à un moment, il faut diminuer le nombre de vaches. Euh, et donc la bonne question, c'est comment on organise ça. Dans le domaine de la mobilité, c'est pareil, on ramasse ce qu'on peut sur la performance des voitures, mais à un moment, il faut moins de voitures, et donc on regarde comment on peut organiser ça, etc. Donc c'est ça, ça la, la façon qu'on a de procéder. Dans l'industrie, c'est pareil, on regarde ce qu'on peut ramasser pour faire du ciment de façon plus efficace ou de l'acier de façon plus efficace, puis à un moment, il faut quand même faire moins de ciment et moins d'acier. Donc la façon dont on s'est organisé dans les secteurs, c'est toujours la même chose, euh, on part de la physique, on ramasse tout ce qu'on peut au plan techno et après on complète avec de la sobriété. On a bien regardé également ce que ça voulait dire en termes de déplacement d'emplois dans un certain nombre de secteurs, parce que si on a moins de voitures à fabriquer, on a besoin de moins de gens dans l'industrie automobile. Par contre, si on a plus de gens qui se déplacent en vélo, vélo-cargo, vélo-assistance électrique, petits scooters électriques, petits machins, etc., il faut des gens pour les fabriquer, faut des, si possible chez nous. Il faut des gens pour fabriquer les composants en question, si possible chez nous. Donc il ne faut pas juste assembler des moteurs et des carters qui viennent d'ailleurs. Euh, parce qu'avec moins de pétrole, il y aura moins de mondialisation, de toute façon. Euh, et puis il faut des gens pour les entretenir, il faut des gens pour les maintenir, il faut éventuellement des gens pour changer les infrastructures de transport, etc. Donc on a regardé de très près la question de l'emploi et la question des compétences, euh, qui est souvent un, un angle mort euh, dans les politiques de transition. C'est-à-dire on dit on va mettre plein de pognon sur la table puis ça suffira. Bah euh, non. Demain matin... Euh, c'est pas juste une affaire de pognon de reconstruire 60 réacteurs nucléaires. Il faut avoir les compétences pour faire ça. Et en fait, le facteur limitant, il faut avoir une réglementation qui soit adaptée. Le facteur limitant pour la vitesse de déploiement, ça ne va pas être l'argent, ça va être les compétences et la réglementation. Donc il y a plein de, il y a plein de domaines dans lesquels euh, ce n'est pas l'argent stricto sensu euh, qui est limitant, euh, c'est vraiment les ressources ou les compétences. Donc à chaque fois, on a travaillé de la même manière. Alors vous sortir les préconisations, là maintenant, euh, il y a en gros 5 à 10 préconisations dans 15 secteurs, euh, donc ça veut dire 150 préconisations, donc je vais endormir tout le monde si je commence plus en plus, je les connais peut-être par cœur. Euh, donc là je vous ai donné le principe général et après les préconisations, elles sont toujours calérières et certaines que vous allez encore une fois deviner facilement. Encore une fois dans la mobilité, il ne faut pas nacher la mobilité avec moins de voiture, donc ça veut dire dans la mobilité longue distance par exemple, reporter la voiture et l'avion longue distance sur le train. Euh, la très longue distance, on en fera moins. Donc euh, on se baladera moins souvent aux quatre coins du monde en avion, euh, pour ceux qui peuvent, parce que tout le monde ne le peut pas. Euh, le, sur la, dans la nourriture, en gros, il faut diminuer la part de produits carnés dans l'alimentation, mais nous, on ne propose pas de les supprimer. On propose juste qu'il y en ait moins. Euh, dans, le, dans la mobilité courte distance, bah, c'est pareil on panache transport en commun, euh, même si ça met un peu plus longtemps. Euh, voiture partagée euh, électrique, euh, vélo électrique, etc. Dans le fret, on propose d'avoir camions électriques, trains et vélo-cargo euh, et petits utilitaires électriques. Enfin voilà, on, on regarde, ça dépend des, ça, ça dépend des secteurs. Euh, dans l'industrie, on, on, on va jusqu'au bout du progrès continu, on rajoute des procédés émergents euh, et on fait de la sobriété. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de, ça dépend vraiment. Puis après, il y, a des, il y a des marges de manœuvre. Si on arrive par exemple à construire quatre réacteurs nucléaires supplémentaires, on peut en faire de l'hydrogène décarboné et avec ça, on peut rapatrier en France de l'aluminium ou des engrais que pour le moment, on importe. Donc, on n'a pas tout écrit. Euh, il y a une partie des choses qui vont être à écrire, mais euh, on a donné une direction générale, une hiérarchie en ce qui concerne la méthode euh, et, et, et voilà. dans le domaine de la santé. Euh, on propose par exemple de remplacer, alors c'est dit très vite, mais d'être beaucoup plus offensif sur la prévention de telle sorte qu'on ait moins besoin de moyens lourds pour soigner des gens qui ont une cirrhose du foie ou un cancer du poumon. Hein? C'est quand même plus simple de donner envie, parce qu'à un moment, c'est quand même donner envie aux gens de moins fumer. Bon, voilà, donc ça, ça si, c'est ça, ça la philosophie générale. Hein? C est, c est, on va essayer de faire euh, avec les moyens du bord. Et enfin, le dernier point important dans les moyens du bord, c'est qu'on ne prend aucun pari technologique. Dit autrement, les seules technologies qu'on déploie dans notre plan, c'est les technologies existantes ou celles pour lesquelles les prototypes sont déjà démontrés. Par exemple, pour la production d'acier à l'hydrogène, des prototypes démontrés, il y en a. Alors la, la, la, de, enfin, pardon, la production d'acier à l'hydrogène, c'est très simple. Hein, au lieu d'utiliser du charbon pour enlever l'oxygène de l'oxyde de fer, hein, pour réduire l'oxyde de fer, vous utilisez de l'hydrogène et du coup, ça vous fait de l'eau. Et si vous avez produit votre hydrogène de manière décarbonée, donc essentiellement par électrolyse avec de l'électricité décarbonée, à ce moment, vous avez une production d'acier euh, dont le contenu carbone est inférieur d'un facteur 5 à 10 à ce que vous avez aujourd'hui. Il en reste un peu à droite à gauche, mais en gros, c'est beaucoup moins. On voit bien que dans ce genre... Ça, c'est une technologie dont le prototype existe déjà. Les Suédois ont déjà produit un peu d'acier de cette manière. Hein. Euh, Arcelor a l'intention de faire des investissements très lourds à Dunkerque euh, pour faire ce genre de choses, mais il faut un petit réacteur nucléaire aux fourneaux remplacés. Voilà. On sait faire, on voit comment faire, la question c'est à quelle vitesse ça se déploie. Euh, voilà, mais, mais technologiquement ça fonctionne. Hein, Ce n'est pas un truc sur lequel on se dit ben, il faudrait que la sustentation magnétique, la lévitation, euh, les ondes antigravitationnelles apparaissent pour les êtres humains. On ne parle pas là-dessus, euh, voilà. on parle juste sur les trucs qui existent déjà. Merci beaucoup monsieur. Euh... Angèle, est-ce que tu pourrais passer le micro à Corentin pour qu'on puisse poser enfin, poser des questions pour ceux qui sont sur Bordeaux ou Saint-Etienne Il y, y a un micro qui reste là, je crois. Hein, non, mais il n'y a, a, a pas de souci. Le... Alors, j'ai un certain nombre de questions sur le live. Euh, Il enfin, y a quand même un certain nombre de questions. Je vais poser une question, je pense, qu'il va intéresser particulièrement beaucoup de gens ici, euh, pas, parce qu'on est un institut Optique. Euh, c'est une question de Guillaume Bertet. Quelle est la place de la recherche fondamentale euh, dans le monde en contraction Les plans d'investissement dans l'ordinateur quantique sont-ils compatibles avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre ?» Alors la question, c'est est-ce que l'ordinateur quantique est une priorité pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre oui, est-ce que c'est compatible ah. avec, euh, avec ah. un monde en contraction exactement Alors, compatible avec, c'est un peu différent parce que dans un monde en contraction, en fait, euh, vous avez des effets qui vont apparaître, qui n'existent pas dans un monde en expansion, qui sont des effets d'éviction. Si vous avez des recettes personnelles qui sont en expansion, si vous dépensez votre argent pour des conneries, ça ne vous empêche pas de le dépenser pour des choses qui vous sont utiles ou pour des choses essentielles. Et si vous en gagnez de plus en plus, vous pouvez même avoir de plus en plus d'argent pour les conneries en même temps que vous avez de plus en plus d'argent pour des choses essentielles. Si vous avez vos recettes qui diminuent, tout argent que vous dépensez pour des conneries, c'est beaucoup plus durement ressenti en ce qui concerne les choses essentielles que vous devriez vous procurer. Déjà, si vous êtes à budget constant, dépenser plus d'argent pour les conneries. Euh, Mais si vous êtes à budget décroissant, même ne pas en dépenser plus, simplement dépenser de l'argent pour un truc qui ne sert à rien, c'est moins d'argent pour des trucs qui servent à quelque chose. Donc, dans un monde en contraction, il ne suffit pas de savoir, euh, dire, pas de savoir si un truc ne fait pas de mal. Encore faut-il être sûr qu'il va faire du bien. Parce que si vous dépensez votre argent dans un truc qui ne fait pas de mal, c'est autant de moins que vous n'aurez plus pour dépenser dans un truc qui fait du bien. Alors là, j'ai parlé d'argent alors que j'ai parlé de physique jusqu'à maintenant. Donc, Je vais le dire autrement. Toutes les ressources que vous allez affecter, parce qu'un ordinateur quantique, c'est des ressources. Il faut fabriquer les composants, euh, il faut fabriquer les immeubles qui permettront de former les ingénieurs qui vont fabriquer les composants. Enfin voilà, vous avez une empreinte matière dans ce truc-là, une empreinte énergique qui n'est pas nulle. Eh bien, tous les moyens humains et toutes les cervelles qu'on on affecte à ce truc-là, c'est autant de cervelles qu'on n'affecte pas à recomposer le paysage agricole. Donc toutes les cervelles qu'on va aller injecter dans ce genre de truc, dans un monde en contraction, il y a un effet d'éviction directe sur… Euh, et, et ce genre de truc, je n'ai pas peur de le dire, moi qui suis ingénieur aussi, relève quand même largement plus du gadget dans euh, le contexte que je viens d'évoquer que de la chose indispensable. Et ceux qui disent oui, oui, mais quand on aura l'ordinateur quantique, on saura faire des trucs qu'on ne savait pas faire avant et donc ça va faire baisser les émissions. Ben je les renvoie à tous les, nos prédécesseurs qui ont dit quand on aura des ordinateurs tout court, euh, on va vachement mieux gérer et ça se fera baisser les émissions. Euh, les émissions ont considérablement augmenté euh, depuis le premier ordinateur qui a été mis au point en 1945 euh, et depuis l'apparition d'Internet dans les années, euh, sauf erreur de ma part, euh, 90. Bon. Donc euh, jusqu'à maintenant, euh, jamais une innovation technique, je le redis, n'a fait spontanément baisser les émissions. Donc on arrive maintenant à, à la croisée des chemins, où on doit nécessairement faire des choix, sur là où on affecte nos cervelles brillantes, donc en particulier celles des chercheurs. Euh, Est-ce qu'on passe aux questions du public ici, ou euh, encore une autre question, Tom tu peux, faire, euh, euh, tu peux faire tourner un petit peu Tu peux le passer à Angèle S'il y a des gens dans le public, levez la main, n'hésitez pas quelqu'un qui avait la main depuis longtemps, de manière très impatiente. Je je Peut-être qu'il va demander quand est-ce qu'on mange. Hein merci Angèle. Euh, tout d'abord, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Alors ma question était plutôt liée... Euh, on parle beaucoup en fait de réduire euh, les, de la consommation d'énergie, mais on ne fait jamais le lien forcément avec euh, le, le, le mode de production capitaliste. Et du coup ma question c'est pourquoi ne pas le faire directement ah. Et ensuite mon autre question c'est par rapport au consensus des citoyens par rapport à la question écologique. Je euh, n'ai pas l'impression que c'est que un consensus j'ai plutôt l'impression qu'il y a aussi une puissance des lobbies derrière qui empêche cette, on va dire cette révolution écologique. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas d'abord une révolution sociale plutôt dans nos moyens de, de, dans nos moyens de vivre que, enfin Voilà, c'est ça plutôt ma question. D'accord. Je vais Merci. répondre à votre question par une question pour commencer. Est-ce que vous considérez que la Chine est un pays capitaliste euh, Oui. Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse euh, Oui. Eh <rire> bien, je considère moi que la Chine est très récemment un pays capitaliste, mais qu'elle a démarré son essor industriel en n'étant pas du tout capitaliste. Est-ce que la Russie soviétique était capitaliste Oui. Alors, à ce moment, vous avez une définition très large du capitalisme. <rire> euh... C'était plutôt un capitaliste d'État pour moi. Euh, oui, mais alors c'est quoi un système non capitaliste bah, du coup, mon autre question est plutôt dans le sens... Non, non ce n'est pas une autre question. C'est quoi votre définition Moi, je sais répondre à une définition normative. Donc, c'est quoi votre définition normative du non-capitalisme Du non-capitalisme, je ne sais pas. Moi, ah. je n'en ai pas forcément une définition, mais... C'est ce quoi la définition peux... du, no... du capitalisme Je peux définir justement qu'est-ce que le capitalisme. Pour moi, le capitalisme, c'est un régime de production où en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est une croissance directement... Ah non, ça n'a rien à voir avec le capitalisme, ça. Bah comment définissez-vous alors le capitalisme Le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production. C'est le fait que les gens aient accès au capital. Oui, du coup, ça donne envie aux gens de croître oui, bah justement, justement alors, leur capital. Je vous fais remarquer que dans la Russie soviétique, où il n'y avait pas la propriété privée des moyens de production, ils ont salopé l'environnement comme nous. Mais euh, je ne défends pas de l'URSS. Et que dans l'essor le, de, de la Chine, qui était tout à fait dictatorial, euh, ils ont salopé l'environnement comme nous, euh, et ce n'était pas du tout un pays capitaliste. Donc, le, la réponse que je vais vous faire, c'est que si c'était aussi simple que de sortir du capitalisme, euh, je pense que la preuve en aurait déjà été faite. Euh, et à titre personnel, euh, probablement je regarderai ça de très près. Malheureusement, je pense que ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Euh, et que euh, tous autant que nous sommes, euh, nous avons un, un, un curseur qui n'est pas nécessairement placé au même endroit entre ce que nous considérons relever de la sphère collective et ce que nous considérons relever de la sphère individuelle. Parce qu'il y a toujours un moment où on considère qu'on a un libre arbitre à exercer qui relève de, de, de notre choix souverain. Euh, donc il y a, y a un, par exemple, vous considérez que euh, personne ne va vous donner l'ordre toute votre vie euh, sur la direction où vous devez porter votre regard. D'accord Ça peut vous arriver de temps en temps, euh, mais pas de toute votre vie. Donc il y, y, y a des moments où vous considérez que vous avez des gestes qui n'appartiennent qu'à Alors dans le régime capitaliste, on va plus loin euh, que dans d'autres régimes qui sont plus collectifs, mais vous avez toujours eu euh, un, un curseur quelque part. Et même dans le régime soviétique que j'ai connu, puisque je suis allé en URSS quand c'était régime soviétique, je l'ai vu, j'ai touché du doigt. Euh, je peux vous assurer que la totalité des gens que j'ai croisés avaient tous très envie d'avoir quelque chose qui soit leur propriété en termes de patrimoine. Tous. Bon. Cette propriété pouvait être simplement limitée à des vêtements, etc. Donc, les vêtements n'étaient pas collectifs, euh, en location. Bon. Donc à un moment, ils avaient tous euh, vocation à avoir quelque chose de, de, de, de propriétaire. Donc ça, je pense que c'est intimement lié à la nature humaine. Donc en fait, le régime qu'on a mis en place... Après, il y a plusieurs formes de capitalisme. Entre le capitalisme français euh, des années euh, 70 et le capitalisme euh, américain de la même époque, y a, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Euh, la France a eu, euh, dans les années 70, tout un tas de sociétés qui étaient nationales. Euh, et du reste, beaucoup de Français, tout, tout, tout capitaliste qu'ils soient, regrettent amèrement aujourd'hui que la production d'électricité ne soit plus assurée par une société nationale. Même et y compris tout un tas de celles capitalistes que je connais, euh, qui possèdent leur boîte, euh, etc. Donc la bonne question pour moi, c'est pas le blanc ou le noir. C'est où est ce qu'on met le curseur entre ce qui relève de la collectivité et à ce moment qui est contraignant pour tous les individus et ce qui relève du libre arbitre des individus Moi, ça ne me dérange pas que mon plombier soit un capitaliste. Ça ne me dérange pas. Je, je, je, euh, voilà, je pense que le fait que ça ne soit pas un fonctionnaire, euh, mon plombier, c'est pas très gênant. Euh, par contre, le fait que EDF, on est collé ça dans un soi-disant marché avec des soi-disant concurrents, ça, ça me dérange. Je pense que ce système-là est idiot. Euh, le, ce qu'on qu s'apprête à faire dans le domaine ferroviaire n'a pas de justification en ce qui me concerne. D'accord Je ne vois pas l'intérêt. Mais je le redis, le fait que mon plombier soit capitaliste ou que mon maraîcher soit capitaliste, par ailleurs fait de très bonnes carottes, euh, ça ne me dérange pas trop. Donc, le, le, dit autrement, le fait qu'il soit propriétaire de sa terre, ça ne me dérange pas trop, la, la, ou propriétaire de son tracteur. Ce qui me dérange, euh, c'est un système qui n'a pas de régulation. Et c'est un système dans lequel on dit, euh, c'est euh, financiarisation et capitalisme, Uber euh, et allez, on y va, il euh, n'y a pas de limite. Voilà, ça, ça me dérange, mais il y a énormément de Français que ça dérange. Sur la question du consensus, je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il y avait un consensus. J'ai dit l'inverse. Je n'ai pas dit ça non plus. Ah, D'accord. Moi, j'ai dit que pour qu'un plan transcende les aléas du moment, et par exemple les alternances politiques tant qu'il y en aura, et euh, eh bien il faut qu'il y ait un consensus très fort euh, dans la population. C'est ça que je dis. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et ce consensus, il, ne se, il se crée par euh, l'adhésion, par la conviction. Euh, donc il se crée par la pédagogie, par l'explication et, et par le fait qu'on construise de manière collective. Donc là où aussi, euh, je vous rejoins probablement, euh, c'est le fait que je ne crois pas aux constructions venues d'en haut. Je crois aux propositions venues de quelque part, donc dans nous, dans notre plan, on en fait, mais je n'ai je je aucun espoir sur le fait que ces propositions trouveront un écho positif si à un moment ou à un autre, les gens ne sont pas associés à une discussion sur les propositions, ne sont pas capables de les amender, de les décliner, de rajouter un truc, etc. Donc en fait, on est toujours très convaincus par ce qu'on a contribué nous-mêmes à construire. En général, c'est ça qui nous convainc. D'accord, merci. Ah oui, il faut surveiller l'ordre d'apparition des bras. Merci. Euh, bon, une question un poil moins clivante. Euh, dans l'hypothèse où on viendrait à bout de toutes les ressources fossiles et donc on se retrouverait avec, euh, on arrêterait d'utiliser toutes ces ressources, pas par choix. Euh, en termes de conséquences, en augmentation du CO2 dans l'atmosphère, on atteindrait quel niveau Et du coup aussi ah. en termes de réchauffement Alors combien est-ce qu'on atteint si on déstocke la totalité des combustibles fossiles C'est ça la question C'est ça. Oh, alors il y a très longtemps que je n'ai pas répondu à cette question, donc je crois que j'ai oublié la réponse. Euh, alors que je ne dise pas de conneries. Euh, le pétrole, il nous reste... Oui, attendez, je commence par le pétrole. Okay. Euh, le charbon, on a, sauf erreur de ma part, les, les, les estimations pour le charbon varient d'un facteur 10. Ah ouais, c'est très, très compliqué d'avoir des estimations fiables en ce qui concerne les réserves, de, les réserves ultimes de charbon. En haute fourchette, on est à euh, 9000 gigatonnes, 750, on multiplie par 5, on est au-delà de 1000 ppm. Ok, et donc par rapport, parce que c'est pas très parlant, euh Vis -vis Ça veut dire euh, 7 ou 8 degrés à terme. D'accord. OK, donc pas envisageable euh, du 10, 10 degrés. <rire> non, non, on aura de gros ennuis avant. OK. Et est-ce que je peux me Et par ailleurs, on aura de gros ennuis de déstabilisation de la société dans laquelle on vit. Euh, regardez ce qui se passe en France aujourd'hui et plus largement plus en Europe. Si je prends l'Union européenne, euh, alors qui fut à 28, qui est redescendue à 27, euh, nous importons aujourd'hui 98% de notre pétrole, puisque les deux producteurs européens qui restent, c'est la Norvège et la Grande-Bretagne, qui ne sont pas dans l'Union. On doit importer 95% de notre gaz, puisqu'il reste un peu de Danois, un peu de Hollandais, un tout petit peu d'allemand Mais voilà, c'est pareil. Norvège et Grande-Bretagne ont l'essentiel le, du gaz de la mer du Nord. On importe 80% de notre cuivre. Euh, on doit importer à peu près en même proportion euh, notre aluminium. On doit importer à peu près en même proportion notre acier. Euh, on importe la quasi-totalité des matériaux pour batterie. Enfin, oui, euh, Qu'est-ce qu'on fait, nous, tout seuls, euh, dans une économie qui se démondialise ben, Rien. On ne <rire> fait plus rien. Quoi. Euh, donc, on, enfin, on fait plus rien, on divise notre niveau de vie par 10, quoi, euh, par 20. Quoi. Donc, euh, vous voyez bien qu'aujourd'hui, bien avant d'arriver, et Monsieur Zemmour sera élu, bien avant qu'on divise notre niveau de vie par 10. Ben, oui, non, mais... absolument évident. Euh, donc, ce, ce, ce j'insiste sur le fait que, euh, et, et M. Zemmour, il n'est pas élu par vous. Euh, il est élu par des gens euh, qui gagnent le SMIC, euh, qui sont divorcés, qui ont deux enfants à charge euh, et qui ne voient pas comment ils font. Voilà, c'est ça. Euh, bon. Donc, bien avant, euh, donc, donc le système implosera sur le plan des structures sociales bien avant qu'on en arrive à cette extrémité. Alors, quand est-ce qu'on franchit la ligne rouge Je ne suis pas capable de vous le dire. Euh, je le redis, euh, euh, j'aurais été totalement... Même si, ex poste, on peut comprendre que, par exemple, le réchauffement climatique et l'indisponibilité énergétique ont joué un rôle dans le... C'est pas le seul, évidemment, mais ont joué un rôle dans le déclenchement de la guerre syrienne. Tout ce qu'on est foutu de faire, comme, comme les bons économistes, c'est d'expliquer après coup pourquoi il y a eu un problème. On n'est pas capable de, de, de, de le voir venir et de, et de le dater. Hein euh, donc, euh, je, je ne... On n'arrivera pas, et loin s'en faut, euh, à la fin du pétrole, du gaz et du charbon, euh, sans modification totalement radicale dans le monde qui nous entoure. Ok, merci. Et, euh, ouais. et ça, vaut aussi pour le, ça vaut aussi pour le début de changement climatique qu'on va avoir. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on qu avait déjà aujourd'hui des, des problèmes qui commencent à se, à se généraliser. Si vous faites venir dans cette amphi, euh, s'il veut bien venir, euh, le directeur général de l'ONF, l'Office national des forêts, il va vous tenir un discours très alarmiste sur l'état des forêts, rien qu'avec le changement qu'on a déjà enclenché. Euh, euh, bonsoir. Euh, moi, je voulais vous demander, tout à l'heure, vous avez dit que euh, le choc de 2008, euh, la crise de subprime, était directement dû aux conséquences du pic pétrolier. Euh. Alors, vous pourriez un peu détailler en quoi euh, c'est une conséquence directe ou indirecte de... puisque je n'ai pas très bien Depuis que le monde est devenu mondialisé et dépendant des transports. Vous avez non seulement une correspondance directe entre euh, le PIB mondial et la quantité totale d'énergie qu'on consomme, mais vous avez la même correspondance directe si vous limitez l'énergie au pétrole. Pourquoi vous avez cette correspondance directe Parce que le pétrole, c'est l'énergie le, le, le enfin, consommée par les transports. Encore aujourd'hui, 95% de ce qui roule, vole ou navigue utilise des combustibles liquides, dans lesquels vous avez essentiellement du pétrole et un tout petit peu de carburant d'origine agricole. Quand vous avez euh, une rupture de pente sur l'approvisionnement pétrolier, ça veut dire que vous avez une rupture de pente au sens de modification de la dérivée sur la quantité de transport disponible et vous n'avez pas une activité économique dans ce pays qui puisse se passer de transport. Ici, par exemple, on ne peut pas se passer de transport. C'est les transports qui vous amènent de quoi manger le midi ou euh, qui vous amènent de quoi manger dans le truc d'en face, euh, si c'est en face que vous allez manger. Euh, c'est les transports qui ont amené euh, dans cet amphi euh, les bancs, les chaises, etc., qui n'ont pas été produits sur place, avec des ressources minérales sur place, des usines sur place et le comptable qui a compté tout ça sur place. Tout ça a eu besoin euh, de transport. Euh, donc, en fait, l'activité dans laquelle vous êtes, et vous-même avez besoin de vous déplacer de temps en temps. Donc l'activité, même cette activité dans laquelle vous êtes, si vous n'avez plus que la marche à pied de disponible, vous voyez bien qu'on ne la maintient pas en l'état. Et c'est vrai pour absolument n'importe quoi. Vous n'avez pas une usine qui peut fonctionner aujourd'hui sans moyen de transport, vous n'avez pas un bureau qui peut fonctionner sans moyens de transport, vous n'avez pas, etc. Vous n'avez pas eu d'école qui peut fonctionner sans moyens de transport. Bon. Donc, à partir du moment où vous avez une baisse subie, ou même une moindre hausse subie, de l'approvisionnement en pétrole. À bref délai, ça vous contraint l'offre en transport. Donc ça vous contraint, le, on va dire, le lubrifiant de l'économie mondiale. Et donc ça vous contraint le PIB mondial. Alors quand vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, vous avez euh, ce phénomène qui s'exerce en deux temps. Le premier temps de la valse, comme disait Brel, c'est 1974. En 1974, je vous ai montré tout à l'heure la rupture de pente très forte que vous avez sur l'approvisionnement pétrolier. Qu'est-ce que ça a fait Ça, ça veut dire que le PIB mondial qui croissait de 5 à 6 par an, qu'est-ce que je veux dire le PIB occidental, bon, enfin à l'époque c'était surtout occidental le PIB mondial, qui croissait de 5 à 6 par an, époque bénie pour mes parents à laquelle euh, tout le monde s'est équipé très vite en lave-vaisselle, euh, tout le monde a acheté sa maison à crédit, en plus l'inflation a tout bouffé, enfin c'était génial, euh, a, euh, est, est brusquement passé à une variation du PIB, alors le PIB par personne, pardon, qui croissait de 5 à 6 par an, et brusquement descendu à une hausse de 2 à 3% par an. Mais on avait calé un système de redistribution, un état-providence, dans tous les pays occidentaux, plus ou moins développés. C'était plus développé en France que, euh, donc on fait ce que vous dit tout à l'heure sur le capitalisme, qui n'est pas vraiment le même, qu'aux États-Unis. Mais euh, on avait développé un état-providence, on avait développé des mécanismes d'augmentation à l'ancienneté, enfin tout un tas de trucs, et puis arrive le choc pétrolier 74 et une décélération de la croissance. Donc on n'en est pas encore à une décroissance, mais la croissance est moins forte. On a laissé les mécanismes redistributifs en l'État, on a laissé en l'État une partie des charges, je dire, alors que les produits augmentaient moins vite. L'écart entre les deux a commencé à être comblé par de la dette croissante. Les États n'étaient quasiment pas endettés en 1974. La France n'était quasiment pas endettée. Du reste, il y a eu une loi qui est passée autorisant la France à s'endetter ou à augmenter son endettement. Avant, elle... Euh, et puis après, l'endettement a porté sa propre augmentation, parce qu'avec des intérêts, il suffit que vous ayez un PIB flat euh, ou qui augmente pas très vite. Si la dette porte intérêt à des taux qui sont supérieurs à ceux du PIB, même si vous ne contractez pas de nouvelles dettes, le montant augmente. Alors ça, ça a contribué à l'augmentation de la dette, plus les mécanismes que j'ai évoqués jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Et puis en 2008, vous avez un nouveau coup de pied dans la fourmilière. Cette fois-ci, non seulement le PIB... Euh, le PIB passe d'une augmentation, dans les pays de l'OCDE, hein, d'une augmentation faible à une augmentation quasi nulle par personne. Quand vous regardez la variation du PIB par personne depuis 2008, dans les pays de l'OCDE, enfin, depuis 2007, elle est quasi nulle. La variation de la production industrielle par personne est quasi nulle. Alors à ce moment, qu'est-ce qui se passe Vous vous retrouvez avec euh, un PIB qui décélère et donc une capacité à rembourser votre dette qui est encore plus atteinte. Et là, il y a eu un mécanisme qui a joué aux États-Unis, d'où est partie, d'où sont parties la crise, qui est le suivant. En France, si vous vous endettez, vous avez la possibilité de vous endetter à hauteur d'une fraction de vos revenus. Donc si vous avez, si je ne sais pas à qui je m'adresse, donc si vous êtes l'héritier Arnaud, mais que vous êtes payé au SMIC, peut-être, je sais pas, euh, mais que vous êtes payé au SMIC, un banquier qui fait correctement son boulot en France, si vous voulez contracter un emprunt, il va vous dire Vous êtes payé le SMIC, donc je vous autorise un emprunt où vous allez rembourser 400 euros par mois, plus je ne vous autorise pas. Ah bon, vous êtes l'héritier Arnaud, vous êtes 3 milliards, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Mais bon. euh, alors, je caricature un peu, parce que si vous êtes l'héritier Arnaud, vous arriverez quand même. Mais pour vous dire, euh, donc c'est vos revenus qui vont servir de base euh, à, euh, à l'emprunt que vous allez pouvoir faire. Et c'est en particulier vrai si vous achetez, cette primo-accédant à votre logement, c'est-à-dire si vous achetez votre logement, donc vous êtes jeune ingénieur, vous sortez d'ici, vous êtes payé 3000 euros par mois vous dites je m'achète mon studio et à ce moment vous allez voir le banquier et là je peux vous assurer qu'il va vous dire vous remboursez 1000 euros par mois et pas plus. Aux états unis vous avez un système de crédit qui est totalement différent. Même si vous allez contracter un crédit pour vivre et non pas pour acheter un bien, le banquier vous prête à hauteur d'une fraction des actifs que vous détenez. Donc ce qui s'est passé jusqu'en 2007, où la croissance était très forte, c'est que les ménages américains allaient voir leurs banquiers en disant bah « comme la croissance est forte, le prix de l'immobilier augmente, donc file moi un crédit revolving qui augmente, grâce à quoi je vais m'acheter ma télé et aller au restaurant. » Bon, Ce qui s'est passé en 2008, donc en fait c'est en 2006 qu'on est passé par le maximum de l'approvisionnement, c'est deux ans avant le pic du conventionnel, on est passé par le maximum de l'approvisionnement dans les pays de l'OCDE et le PIB commence à décélérer. C'est très net dans les statistiques. Du coup les revenus des américains, commence à se tasser un peu et le prix de l'immobilier commence à baisser. À ce moment, qu'est-ce qui se passe le, La personne qui s'est endettée ne peut pas rembourser le crédit qu'elle avait contracté grâce à un nouveau crédit gagé sur une valeur de l'immobilier qui augmente. Elle est obligée de rembourser pour de vrai avec ses vrais revenus. Mais comme aux États-Unis, on ne vous prête pas en fonction de vos revenus, mais en fonction de la valeur de votre bien, vous ne pouvez pas parce que vous êtes endetté au-delà de ce que vous pouvez rembourser avec vos revenus. À ce moment, on commence à saisir les biens immobiliers du coup, le prix de l'immobilier commence à y avoir plein de biens saisis à la vente. Du coup, le prix de l'immobilier se casse encore plus la gueule, mais encore plus de gens dans la panade et le phénomène s'emballe. Alors du coup, à l'arrivée, il, il vous arrive les choses suivantes. Plein de gens au chômage parce que l'économie a décéléré. Plein de gens dans la rue parce qu'on a saisi leur logement. Plein de logements à vendre, donc un prix de l'immobilier qui a baissé. Et les dettes que les gens avaient contractées pour acheter leurs biens immobiliers ou les dettes qu'ils avaient contractées pour leur, euh, gager sur leurs sur leur biens immobiliers ont fait l'objet de ce qu'on appelle une titrisation, c'est-à-dire que les acteurs financiers revendent la dette à d'autres, donc vous vous achetez un produit d'épargne qui est en fait un amalgame des dettes de tout un tas de gens que vous ne connaissez pas. Et les agences de notation avaient dit ces trucs-là vaut... c'est sûr, c'est des produits qui sont considérés comme sûrs et à ce moment-là euh, évidemment une partie des épargnants ont perdu euh, l'épargne. Du coup, dans les épargnants aux États-Unis, il y avait euh, notamment des retraités, parce que les retraités aux États-Unis euh, sont payés par ce qu'on appelle des fonds de pension, c'est-à-dire ils cotisent toute leur vie, c'est de l'épargne par capitalisation, et cette capitalisation, elle est placée, dont dans ces fameux titres euh, de dette mutualisée, euh, que les gestionnaires des fonds de pension avaient achetés auprès des banques qui avaient titrisé la dette. Donc vous avez également eu à ce moment-là des retraités qui se sont retrouvés sans retraite. Parce que la valeur de, la valeur de, de leur épargne, c'est... Voilà, donc la crise des subprimes, c'est ça. Donc c'est une crise financière, mais dont les deux déterminants sont un premier qui est l'augmentation constante de l'endettement depuis le premier choc pétrolier, et ça, c'est un déterminant énergétique, et le deuxième déterminant conjoncturel, c'est le coup de pied dans la fourmilière de, euh, du, du pic pétrolier conventionnel qui a fortement ralenti l'économie occidentale. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans, en, dans la zone Europe, je n'ai pas regardé les statistiques récemment pour, euh, pour les États-Unis, on construit moins de bâtiments qu'en 2007, on charge moins de tonnes dans les camions qu'en 2007, on a une production industrielle en valeur qui est à peu près au niveau de 2007, mais qui en volume est en dessous. Donc en fait, l'économie occidentale ne s'est jamais remise du pic pétrolier mondial, et elle n'en s'en remettra jamais dans ma, dans ma vision du monde. Donc ça préserve les CSP+, que nous sommes dans cette salle, mais ça a déjà commencé à faire des dégâts dans les couches euh, dites populaires euh, en France, d'où la raison pour laquelle vous voyez monter euh, les partis dits extrémistes, euh, c'est-à-dire tous ceux qui disent « on va casser la baraque parce que vraiment on n'en peut plus voilà. ». Et il n'y a pas de raison de penser. Alors pour le moment, euh, ça dépend de son appétence politique. Euh, comme ils ne sont pas d'accord entre eux sur la manière de casser la baraque, euh, ils ne sont pas tous unis. Mais si demain matin il y avait une union euh, mélenchon zemmour le Pen, je pense que c'est eux qui passeraient. Euh, donc, je ne suis pas sûr que ce soit prêt d'arriver demain matin, mais c'est ce qui se passerait. Bon. Euh, ce, qui, ce qui est une autre manière de dire qu'aujourd'hui, on a un pouvoir politique qui est élu par les gens qui sont encore les préservés de la casse. Mais il faut bien avoir conscience du fait que l'instabilité, pour des raisons structurelles, euh, tant qu'on ne s'occupe pas sérieusement du problème, va augmenter. Euh, du coup, il est 9h passé. Vous aviez dit jusqu'à 9h. Ah, bon, je, je vais prendre pas. encore une, une, une, question. Okay. une question. Ou je prends trois questions et je vais voir à laquelle je réponds. Une question du chat. Ok, on peut faire ça. Est-ce qu'il y a des questions du chat Ok, on va prendre dans la salle du coup. Angèle, il n'y a pas de questions du chat euh, Non, c'est bon. Il okay, -y. y a Jeanne qui avait Faut une que que que si. question. Si, il y a des y a questions, y a, mais on va a, prendre. Il y a trois questions là. Il y a Jeanne euh, qui a une question depuis le début. trois réponses courtes par Jeanne devant. Allez, vas-y, je vais. — Oui. Moi, je voulais parler des inégalités. Vous avez dit que l'augmentation le, le, du nombre de machines et tout a permis, par miracle, de réduire les inégalités. Dans les faits, les inégalités, elles ont énormément augmenté avec, euh, en fait, la croissance économique. Actuellement, elles, sont, elles explosent d'une façon mais complètement indécente. Mais on peut penser à la fin du 19e siècle. Elles étaient à un niveau extraordinaire. Si à un moment, elles ont diminué, c'est pas grâce au pétrole. C'est grâce à un rapport de force. Bon. – Ce qui n'aurait pas été possible sans l'énergie. – Oui, et puis il faut se poser la question aussi des inégalités des contributions au réchauffement climatique. Là, d'après les, les études d'Oxfam, par exemple, c'est 10% des, des, des gens sur la planète qui sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose comme ça. – Oui, oui, on est dedans, du reste. – Voilà, chose. exactement, mais, donc, mais moralement, il n'y a pas de problème à dire, ça ne change pas la donne au niveau de l'humanité, c'est même plus juste à dire, voilà euh, C'est ces 10% de gens-là qui posent problème. Mais même en France, même à l'intérieur de la France, il les, les, les, euh, y a une énorme inégalité à la contribution au réchauffement climatique. Les riches contribuent beaucoup plus, beaucoup plus au réchauffement climatique que les pauvres. Et alors, je voulais aussi dire qu'il n'y a pas que « Ah, oh, ces cons de pauvres là qui sont vraiment débiles et qui votent Zemmour, Zemmour ». Nouvelle... Enfin, Zemmour, il a quand même été... Promu, il est, il est soutenu par des milliardaires. Bolloré, ce n'est pas un pauvre euh, qui risque le chômage. Et Paul, Bolloré, je... il, a, il a une voix. Bolloré, il fait pas mais Bolloré, 30... il a une voix, mais il a combien de journaux, etc. C'est pas ça. Mon, mon mais... point, c'est que, que dans les sondages électoraux, ce n'est pas le soutien de Bolloré qui fait 13% d'intention de vote pour Zemmour. C'est 13% de la population. Après, que vous me disiez, euh, le fait que Bolloré mette ses moyens médiatiques à disposition de Zemmour fait que Zemmour passe de 1 à 13 ça je joue bien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Zemmour, il arrange beaucoup une classe oligarchique aussi. Oui, et qui, pas, qui préfère largement cas. Zemmour et Le Pen à Mélenchon, qui, soit dit en passant, prône justement la décroissance, enfin, une, oui, une, une euh, moins de, de, de production et de consommation d'énergie. Non, non, Mélenchon euh, l'augmentation du pouvoir d'achat, donc il ne prône pas du tout la décroissance. Euh, Mélenchon, aujourd'hui, il n'y a, aujourd a pas un parti politique qui est cohérent sur ce sujet. D'accord, mais en France, si on regarde les inégalités, c'est quand même aux riches de se serrer la ceinture. Excusez-moi, c'est pas un débat, justement. On... Parce que je vais juste prendre la question. Euh, quand vous regardez quelle était la part du patrimoine détenu par les 1% de Français les plus riches en 1900, euh, c'était 60% du patrimoine des Français. En 1900, en 2005, c'est descendu jusqu'en 2005, et c'est par hasard, c'est le pic de production du pétrole conventionnel. C'était descendu à, euh, sauf erreur de ma part, 20 Depuis 2005, c'est-à-dire depuis que l'approvisionnement énergétique est en contraction, les inégalités réaugmentent. Et non, non, non. Alors... Quand vous regardez les séries longues, quand vous regardez les séries longues, ça descend. Ça, ça, je vous assure. Oh non, pardon, vous avez raison. Ça descend jusqu'au choc pétrolier et ça remonte après les. Voilà. 79. Non, non, ça remonte jusqu'en... Et après, entre 79 et le début des années 2000, ça augmente mais tout doucement. Et depuis 2005, ça s'est remis à augmenter rapidement. Euh, et donc, il y a un lien direct euh, avec l'approvisionnement énergétique. Et en fait, des, les inégalités ont largement baissé avec l'émergence des classes moyennes dans, dans les années d'après-guerre. Et l'émergence des classes moyennes, c'est le pétrole. Alors ça, c'est 100% du pétrole. Euh, et après, sur la question de la cohérence des partis politiques, je le redis, il n'y en a pas un, aujourd'hui, qui est cohérent vis-à-vis -vis de ça, parce que si vous voulez augmenter les revenus, il faut augmenter la production. Enfin, ça, la comptabilité nationale, elle, elle est très bien faite de ce point de vue. Et augmenter ah. la... Excusez-moi, ce n'est pas non, un débat, ça... j'aimerais bien qu'on ait des questions... Non, mais j'ai entendu... Il y a des étudiants qui ont des questions. J'ai entendu votre propos, je suis... Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que vous ne pouvez pas, arithmétiquement, vous ne pouvez pas, arithmétiquement, augmenter les revenus et baisser la production. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez, pas. Euh, si vous non, place, vous pouvez euh... pas, arithmétiquement, la comptabilité nationale, c'est que la somme des revenus, c'est la somme, de la, la somme de, la, de, de, de la production. Alors après, si la question c'est est-ce qu'il faut tomber Bolloré, c'est hors champ du débat aujourd'hui. C'est une question de préférence personnelle. J'ai un avis là-dessus, vous en avez un. Du reste, c'est peut-être le même. On n'est pas politisé, de toute façon, on est école d'ingénieurs nous, là, on se demande juste, euh, ça fait deux ans, on construit des lasers et on se demande si on a envie de se tirer une balle maintenant ou après, nous, deux ans d'école de d'ingénieur à construire des lasers pour aller sur Mars. Et Alors... même si vous euh, dites que vous avez des projets de technologie avec le chiffre projet qui permettrait d'avoir des solutions, ce n'est pas forcément des technologies qu'on va développer à la super Optique. Euh, Est-ce que vous voyez une utilité à ce qu'on fait Euh, je, vais vous, je, vais vous retourner la, je vais vous retourner la question. Euh, la question, c'est comment est-ce que vous arrivez à en trouver une. Euh, S'il y, si y a 100 personnes par an dans ce pays euh, qui sortent d'ici pour faire des satellites d'observation de la Terre, c'est peut-être pas plus idiot qu'autre chose. Si c'est juste pour préparer l'exploration de Mars, euh, on a peut-être d'autres chats à fouetter. Voilà, je... je donc, non, mais voilà, c'est... Ça va être à vous aussi de vous poser ce genre de questions. Moi, je n'ai pas la réponse euh, d'en haut. On se la pose, justement. Vous la... Alors, Merci. quand on se pose ce genre de questions, ma petite expérience, c'est que vous ne trouverez pas la réponse avant un long moment de recherche. Donc, il va falloir que vous retourniez le problème dans tous les sens avant de commencer à y voir un peu clair. Voilà, c'est la vie. Merci. <rire> il y avait une dernière question tout en haut, puis après... Euh, puis après, j'y vais, parce que c'est... <rire> Alors moi j'ai une toute petite question. Dans le plan euh, de transformation de l'économie française, euh, il est fait souvent mention d'un point de passage en 2027, fin du, pro, du prochain quinquennat. Euh, à quel point vous estimez justement que le, le, le, le consensus qu'il faut créer est déjà bien parti, ou enfin quelle est la probabilité euh, que, le Alors, plan, que le plan euh, s'applique après l'élection Voilà que le plan s'applique dès cette année. Alors, elle est rigoureusement nulle. Euh, pour une raison très simple, c'est que la jeunesse de ce plan, en fait, c'est le, le premier confinement du au covid cest c'est-à-dire une crise. L'idée qu'il faut planifier pour régler un problème de long terme, ça, c'est une idée euh, qui est ancienne et qui du reste absolument pas de moi. Euh, par contre, euh, le, le moment conjoncturel où on a commencé à plancher sur ce, ce travail, euh, date du premier confinement, à un moment où il était absolument évident qu'on allait aider l'économie à repartir et où on s'est fait la réflexion qu'on ne pouvait pas l'aider à repartir sur une voie plus décarbonée puisqu'on n'avait pas réfléchi à l'avance sur la manière de, réfléchir, de, de la faire repartir sur une voie plus décarbonée. Une manière que j'ai parfois un peu caricaturale de résumer ce propos qui est, est de dire que ce n'est pas au moment où se déclenche l'incendie que vous faites le plan d'évacuation en cas d'incendie. Si vous n'avez pas réfléchi avant, c'est difficile de le faire à la volée. Euh, donc ce que, là, ce qu'on a fait, c'est quelque chose qui trouvera à s'appliquer la prochaine fois qu'on marquera un temps d'arrêt en se disant « qu'est-ce qu'on fait ?». Alors c'est clair que dans l'esprit de beaucoup de Français et dans l'espoir de beaucoup de Français, du reste, la discussion juste avant relève de cette catégorie-là, il y a l'espoir que le fait d'élire quelqu'un comme euh, nouveau locataire de l'Élysée change significativement la donne. Des fois oui, des fois non, du reste. Euh, L'Italie a significativement changé la couleur de ses dirigeants, il n'y a pas très très longtemps. Il y a plein de trucs sur lesquels ça n'a absolument rien changé dans ce qui se passe en Italie, parce que c'est beaucoup plus facile de s'imaginer qu'on va changer que de le faire en pratique. Le, donc ce plan, la probabilité qu'il trouve à s'appliquer en l'État après la prochaine élection présidentielle, je le redis, est rigoureusement nulle. Par contre, la probabilité qu'on le ressorte des tiroirs plus tard, parce qu'on aura été l'expliquer pendant un certain temps, et que par ailleurs, il y aura un nouveau temps d'arrêt dans l'économie pour Dieu sait quelle raison. Alors, ça ne sera peut-être pas aussi dramatique que Don't Look Up, pour ceux d'entre vous qui ont vu. De toute façon, là, il n'y a pas, pas d'économie qui repart derrière. Euh, mais, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Ouais. Si ceux qui n'ont pas vu, je vous, vous, je vous invite à aller le voir parce qu'il est assez intéressant. Euh, mais donc, le, donc il, y aura, il y aura enfin, la probabilité, je vais le dire autrement, que pendant le prochain quinquennat, il n'y ait pas euh, un Covid, une crise de Lehman Brothers, euh, une guerre, euh, je ne sais pas où, aux portes de l'Europe et euh, qu'est-ce que je sais, me paraît aussi rigoureusement nul. Il, il va y avoir ou le défaut financier de l'Espagne ou de l'Italie, euh, qui sont en train de... C'était les deux pays d'Europe les plus dépendants du pétrole avant 2006, hein, euh, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, enfin les trois, et la Grèce, la Grèce encore plus. Et donc le, le retournement économique de la Grèce, par exemple, euh, de ces dernières années, ce n'est pas dû au fait que les Grecs ne payent pas leurs impôts, parce que de toute façon, ça, c'est qu'un problème de redistribution locale. Euh, c'est juste dû au fait que le PIB grec a totalement dégringolé euh, après le retournement sur l'approvisionnement pétrolier européen. Il s'est passé à plus petite échelle exactement le même problème en Italie et en Espagne. Et donc la question est posée, alors la Grèce, c'était 1% du PIB européen, donc on a payé euh, très bien, c'est normal. C'est normal. L'Espagne et l'Italie, c'est déjà les plus gros morceaux. Donc, s'ils font défaut sur le plan financier, euh, on le verra un peu plus passer. Donc, il peut se passer n'importe quoi. Moi, je ne sais pas. Euh, la, mais la probabilité, encore une fois, qu'il ne se passe rien, comme coup de tabac dans les cinq prochaines années, me paraît très faible. Bon. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là seulement que peut-être, euh, notre truc ressortira du tiroir euh, avec suffisamment de gens derrière pour dire « on a bien compris, en fait, c'est ça qu'on veut voilà. ». C'est plutôt comme ça qu'on raisonne. Encore une fois, euh, l'élection présidentielle donne l'occasion d'accéder à un certain nombre de médias euh, qui parlent de notre travail. Euh, du coup, ça donne l'occasion pour un certain nombre de gens de venir regarder d'un peu près ce qu'on a fait. Parce que là, on a publié un bouquin de 250 pages, mais il y a aussi 1500 pages de rapport derrière. Donc, euh, il faut un peu de temps. Euh, et c'est ce temps patient euh, de la pédagogie, de l'explication et du dialogue euh, qui permet de façon croissante d'avoir un certain nombre de gens qui disent peut-être peut qu'on peut réfléchir de cette manière. Euh, à ce stade, les gens à qui on a parlé, ce n'est pas du tout les politiques, et en fait, ce n'est pas du tout notre cible prioritaire. Notre cible prioritaire, c'est justement les gens qui votent et les gens qui représentent les gens qui votent. Donc, on a discuté avec des gens dans le monde économique, dans le monde académique, euh, dans euh, le monde euh, euh, de la fonction publique, dans le monde syndical. Euh, c'est dans tous ces endroits-là qu'on va discuter, chez les élus locaux, etc. Euh, on ne va pas discuter pour le moment avec la représentation politique nationale parce qu'encore une fois elle suivra ce qui se passera éventuellement euh, au sein de la population qui se dira c'est pas con de réfléchir comme ça ou qui ne se le dira pas du reste. Mais euh, voilà, c'est ça la condition pour qu'on ait un sujet de, de dialogue avec les politiques. Et je vais finir avec ça. Si, si, si quelqu'un a une revendication qui veut faire exister auprès de la classe politique, en fait il faut avoir trois cartes dans son jeu. Il faut avoir la compréhension du problème à traiter il faut avoir une solution qu'on est capable d'argumenter sur le problème à traiter. Et il faut avoir un pouvoir de nuisance si on n'applique pas la solution qu'on préconise. Il faut avoir les trois. Euh, tant que vous n'avez pas les trois, vous n'existez pas. Donc si vous avez juste votre cervelle vous permettant de comprendre et vous permettant de dire « Tiens, ça ne serait pas con de faire ça », vous n'existez pas dans le monde politique. Vous existez beaucoup plus si vous avez un pouvoir de nuisance en disant « Si j'ai pas ça, je descends dans la rue ». Ça, c'est un truc qui marche un peu mieux. Euh, et ce qui marche bien, c'est d'avoir les trois. Voilà. Donc là, on va essayer de progresser euh, sur euh, le troisième pilier. Et progresser sur le troisième pilier, ça veut dire avoir un nombre croissant de gens, encore une fois, qui se disent partir dans cette direction. On comprend ce que ça veut dire, on comprend qu'on peut y arriver, on comprend qu'on en a envie, qu'on pourrait en avoir envie. Et donc, on est d'accord pour en discuter. Voilà, voilà. voilà. Merci bon. beaucoup à tous, d'aller. Merci d'être venu. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut que je récupère ma clé. Oui tout de suite. USB. C'est c'est ce qui est habituel pour vous, mais est-ce que euh, c'est la délicatesse